Bonjour à tous, comment se joue le Druid Feral en HL sur Shadowlands C'est une vaste question, il y a plusieurs façons de jouer et au final, c'est vraiment pas si facile que ça de réussir à amener des bons dégâts sur un Druid Feral sur Shadowlands. T'as peut-être déjà essayé, t'as peut-être pas encore essayé, mais tu verras, c'est vite la misère. Pour nous aiguiller, on a un énorme joueur de Druid Feral, on a Arizera, le mec à 6 sur 10 mythique déjà à l'heure actuelle avec sa guild. Il a timé toutes les 15 plus en Druid Feral, il s'y connaît énormément, c'est un sujet qu'il le passionne. Bienvenue à toi Harry. Salut salut. Merci. Et donc pour info, pour info en plus de tout ça, c'est un streamer. N'hésite pas à aller sur Twitch, je te mets directement le lien de sa page en description, tu peux également le voir par ici. N'hésite surtout pas à aller sur sa page, à lui faire un petit coucou et poser des questions si tu as envie d'approfondir parce qu'on va partir, on va parcourir beaucoup de sujets, il va y avoir beaucoup de trucs. Si tu as des questions, si tu as envie de voir du gameplay de Feral en HL ou simplement du Feral en raid en mythique ⁇ n'hésite surtout pas à aller lâcher un petit follow tout de suite au niveau de euh, sa chaîne et allez le voir pendant qu'il sera en live. Alors, Harry Harry, on va commencer un, par une, une, une question qui généralement fâche un druide feral, mais <rire> peut-être pas là, mais peut-être on peut quand même. La place dans la méta, qu'est-ce que ça donne le druide feral à l'heure actuelle en euh, Pour le coup, c'est vrai on est souvent un peu le, le même de la communauté, on va dire. Hein, dans, souvent on en entend les, les chatons se plaignent et c'est vrai que les, les joueurs de feral se plaignent souvent. Euh, a raison, mais a actuellement, euh, je trouve qu'on se défend plutôt bien. Euh, je dirais que de manière générale, on est plutôt dans Middle of the Pack, quoi. On est vraiment euh, une ouais. classe qu'on voit souvent en milieu, voire en bas. Mm. Là, actuellement, on est plus dans le milieu haut, euh, donc c'est plutôt cool. Euh, donc, dans la méta, je dirais que, euh, en termes de mono-cible, c'est là que vraiment on va se démarquer. Mm -hmm. Actuellement, le feral, c'est notre, notre plus grosse force, je pense. Euh, je pense qu'on est même en mono-cible pure, je dirais sûrement le meilleur cac actuel euh, en raid. Ouais. Peut-être euh, DK a un pic et qui, qui se défend mais voilà je pense que le Feral euh, est un des meilleurs cac actuels en pure mono euh, mais voilà le problème du Feral c'est que dans sa méta, euh, on est dans une méta où euh, la, les places au cac sont très chères déjà et euh, la plupart des gens vont nous dire euh, pourquoi tu changes pas tes talents et tu passes pas à Boomy en fait donc euh, c'est compliqué mais on se pas. <rire> voilà. C'est le classique, le grand classique Donc en raid ouais pour le coup euh, je pense qu'on est vraiment on est vraiment bien C'est on, on se défend tous, tous les fights mono, on a, on a un petit peu d'utilité, bon bah encore une fois on n'est pas boomy, mais euh, euh, ouais, pour le coup actuellement, c'est une bonne période pour le feral. Carrément, et euh, ouais, c'est vraiment intéressant que tu aies dit ça, hein, parce que justement j'avais te demander, mais ouais, c'est surtout grâce au fait qu'en mono, as un, tu dis bien à actuellement en feral, hein, c'est ça qui pousse la classe vers les hauts. Hein. C'est ça, surtout ouais. que, mine de rien, le raid actuel, il y a quand même pas mal de fights, euh, bah pas poto mais euh, l'idée est là, c'est vraiment, mm -hmm. on va bourriner un boss, un destroyer, euh, Slush fist Ximok euh, et il y en a, a d'autres comme ça, Hurlel, le... Bon, ouais, ouais, le premier, ouais. euh, mm -hmm. même Altimor au final, euh, c'est ouais. que du enfin voilà c'est il y a pas mal de fights qui sont propices au pure mono. Carrément, et, euh, et en mythique plus du coup, là c'est un petit peu plus fashion, non hein. Alors pour le coup, euh... Avant la, la sortie de Shadowlands les gens disaient tous ouais ça va être nul et tout et moi j'étais en mode bah je pense que ça va être fort j'ai toujours eu foi euh, depuis qu'on a vu les changements qui allaient se passer que je, je me suis dit que ça allait être fort surtout au niveau du, du target cap que, que beaucoup de classes ont ouais. mais pas le chaton, le chaton il y a son sort principal Dao n'a pas de target cap ouais. et en fait en gros euh, le feral va être en fait ce qui est bien avec le chaton c'est qu'on va être très fort en mythique plus on va avoir un très bon overall. genre au niveau DPS c'est pas rare que qu'on qu va être devant un, un DH ou un mâche-feu, à l'overall je parle. Hein. Par mm -hmm. contre le problème du, du feral c'est que euh, les packs, où va falloir, euh, on, va, on va prendre 3-4 packs, euh, BL, pote CD, et ben on, on va pas décoller les, les 14k peut-être, 15k, ouais, ouais. On, on, on va, on va pas tiens. monter quoi, là où même un, même un SP va monter à 40k. Quoi, donc, euh... donc ouais c'est le problème qu'on a un petit plus, c'est qu'on va vraiment manquer de burst à eux, Mmh. Par contre, on va être très fort euh, sur un overhaul, donc on va, on va souvent taper fort. On n'a pas, pas de CD en fait, quasiment, à part la convoque, mais euh, on verra plus tard euh, quelques particularités. Et aussi, notre avantage qu'on a, c'est qu'on mine de rien, malgré un build AoE qui change complètement du build mono, on garde quand même un mono intéressant sur les boss, ouais. les semaines tyranniques et tout. On, on, on a nos armes. Quoi. Et euh, du coup. Pour toi, généralement, quand tu termines tes donjons, t'es à combien d'overall quand tu dis que t'as un bon overall oh, ça, Sur des ça, clés en 15-16 Ça va dépendre. Euh, sur une ternacite euh, un, au-dessus de 6K, euh, parce que bah c'est beaucoup de trash. Ouais. Euh, sur une clé un peu plus, plus mono cible, genre Theater of Pain, on va finir au je vais finir 5K5, 5K7, un truc comme ça. Donc ah, en vrai, c'est très propre. Hein. Ouais, ouais, des gros overall quand même. On, on peut vraiment faire des gros overall. Le théâtre de la souffrance, c'est énorme. Ouais. Bah, le théâtre de souffrance, là où on gagne beaucoup, il euh, y a not notamment le premier boss trois cibles, il euh, n'y a pas grand monde qui nous bat là-dessus, mm -mm. donc il euh, y avait vraiment plein de, plein de, de moments où on, le, le Feral peut briller euh, à Théâtre, par exemple. Ok, ok. Donc tu assez confiant, mine de rien. Euh, moi, je pensais vraiment que tu serais un peu plus en mode... Après, ah Après, euh... Euh, je vends ma classe, hein, moi j'adore ça. <rire> <rire> ok, ok, t'as un à défenseur du Feral. Nice. Et du coup, si on voulait parler un petit peu d'optimisation pour réussir à faire euh, ces, ces 5k5, ces 6k ou, euh, ou même ces perfs que tu fais de, de foufou en raid, en termes de légendaire déjà, qu'est-ce que tu recommanderais déjà dans un premier temps pour du mono euh, Du coup, là, t'es sur mon... Je suis sur ton écran, un... écran que ça Exactement. Euh, bah, Du coup, on va regarder ça. Euh, alors, pour vraiment euh, mono, si... donc légendaire, on va dire qu'on a 4 qui sont intéressants en, en feral. Je vais quand même vérifier, mais je dirais qu'il ouais, y en a vraiment quatre qui sont euh, un peu les, les plus joués. Euh, on va avoir euh, celui-là, le Kata et Curio, qui va être un peu... Euh, bah, je trouve que c'est un peu un noob friendly. Quoi. Si tu débutes le Feral et que tu as pas envie de te prendre la tête, tu vas jouer ça. Qu'est-ce ouais. qu qu'il va faire celui-là C'est juste que ça va augmenter ton cap d'énergie euh, de base. De base, le Feral à 100 d'énergie. Avec ça, tu vas monter à 160. Et ensuite, ça dit que Claire Stability. Euh, Carcass ability, qu'est-ce que c'est C'est en gros, en feral, quand on met des auto-attaques, on a une chance mmh, mmh. d'avoir un sort qui va être gratuit, qui va coûter zéro d'énergie. Ouais, ouais. Et bah ben là, avec ce légendaire, en plus de coûter zéro, il va te rendre de l'énergie. Donc euh, voilà, c'est un truc où euh, tu vas pouvoir spammer, etc. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le feral n'est pas un spammeur. Enfin, tu peux spammer, mais tu vas perdre du DPS si tu spams te, tes sorts. Tu ouais. peux faire tout en CD, GCD etc, mais c'est pas comme ça que tu vas dépenser correctement. Et du coup ça on va souvent le combiner avec un talent euh, qui va faire vraiment faire qu'on aura mm -hmm. beaucoup beaucoup d'énergie. on aura 190 au lieu de 100 d'énergie et euh, ouais. c'est vraiment, un... ouais c'est ouais, plus ou moins le, le noob friendly quoi. Si, si tu veux pas te prendre la tête et euh, avoir des chiffres corrects, ça cime quand même plutôt bien, c'est pas mal. Okay. Ensuite, euh, celui qui est le plus joué, euh, que moi je ne joue pas, mais qui est le plus joué par, euh, par beaucoup de monde, c'est celui-là, alors si vous avez joué à l'époque euh, du raid euh, sur euh, Argus, c'était le bonus de 7, euh, du 4 parts, euh, en gros, qu'est-ce qu'il dit Il dit que les dégâts de, de votre saignement qui fait le plus de dégâts, à 4%, chaque fois que ça fait des dégâts, ça a 4% de chance de vous donner une mort féroce gratuite, comme si vous la castiez euh, à 50 d'énergie et 5 points de combo. Mm. Ça, c'est le plus polyvalent, on va dire, Genre, dans toutes les situations, euh, il est bien. En mono-cible, il bah, n'y a pas souvent proc, mais quand il va proc, bah, mort sur féroce, c'est quand même notre première Sorte de dégâts, ouais, temps, ça c'est 50% du DPS d'un overroll sur, sur des dégâts, mais ouais, c'est vraiment ce qui fait tous nos dégâts. C'est la mort sur mm -hmm. féroce, quasiment. Mm -hmm. Et Du coup, bah, c'est toujours une mort sur féroce en plus. Et dans, un, dans une situation d'AOE, euh, on a mm -hmm. nos talents qui permettent d'appliquer euh, ce saignement à toutes les cibles autour de nous. Ouais. Du coup, bah, ça fait beaucoup de, ça. Augmente vraiment le nombre de, de procs de la mort sur féroce. Et par exemple, sur des packs comme à, euh, Spire, de la, euh, Spire of Ascension, euh, Flèche de l'Ascension il euh, y a des packs où par exemple il y a euh, je sais plus comment elle s'appelle, il y a un mob qui fait que les mobs à côté prennent moins de dégâts et ben en oui. gros on va avoir un, une, un peu comme les rock subs, une priority target assez élevée sur cette euh, cible parce qu'on mm -hmm. va mettre le dot sur toutes les cibles plus la détruire à coup de morsure féroce la cible principale grâce au proc, ouais bien sûr ouais. c'est ça donc euh, voilà celui-là est très polyvalent, je pense que c'est le meilleur dans toutes les situations si vous voulez le faire euh, ensuite il y a celui-là, donc ce fois c'est celui que je joue, c'est celui qui me fait le, le plus euh, qui me plaît le plus en fait, que j'aime le plus jouer donc qu'est-ce qu'il dit Il dit que tout simplement, tous nos dots, enfin tous nos dots et nos heals d'ailleurs, euh, vont faire le même dégâts ou le même heal, mais dans un temps plus, plus petit en fait. Donc c'est-à-dire que quand je vais appliquer un saignement, juste il va ouais. faire autant de dégâts que si j'avais pas le légendaire, sauf si ça va le faire plus rapidement, donc en soi, mm -hmm. il fait plus de dégâts. Si on, l si on le garde tout le temps appliqué le long du fight, sur la même durée, il va faire juste 25% de dégâts en plus. Donc celui-là, c'est le, je dirais, je pense que c'est un des plus durs à, à gérer, parce que bah, justement, ça fait que on va mettre moins de morsures féroces, il faut faire plus attention à ses dots, comment on les pose, et euh, bah, c'est juste plus de gestion. quoi donc euh, C'est ouais. mon préféré. On est, on est quelques-uns à le jouer dans, dans ceux qui top-log. Euh, ah oui, d'accord. Je, je croyais que ça jouait massivement Apex, tu vois, moi. Celui sur la déchirure. Ah oui, non, mais massivement Apex. Hein. C est, c est, par contre, ouais. je, vraiment, c'est celui-là qui est le plus joué. Mm -hmm. Dans toutes les situations. Mais celui-là, il euh, y en a un qui... A un, je crois que c'est un anglais. Qui log vraiment encore plus fort que moi. Et qui, lui, il joue ça aussi. Ah oui, d'accord. Donc comme quoi, au final, même si c'est mort sur féroce, ta plus grosse source de DPS, le fait d'augmenter tes dots euh, ça, ça rivalise en fait. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, de... la mort sur c'est un seul sort, alors que nos dots, c'est deux, voire trois. Mm, mm, mm, et ouais. euh, aussi, ce qu'il faut savoir avec celui-là, c'est que ça va être justement le meilleur si on veut faire des gros overrolls en petit plus. Parce que justement, ouais. vu qu'on va appliquer des dots à toutes nos cibles, assez bien sûr, du coup, les euh, euh, chiffres de zone. C'est ça. Ouais. Et l'avantage, c'est que si jamais même on a un DH et un feu qui burst les cibles, bah, nos cibles vont quand même le temps de prendre plusieurs fois les ticks de nos dots. Et est on n'est pas là euh, ouais. AFK euh, pendant qu'ils qu montent à 50k DPS. <rire> carrément, carrément. Et enfin, il euh, y a celui-là qui est en train de, de briller un peu en ce moment, notamment, comme on disait tout à l'heure, le raid, il y a pas mal de fights mono-cible, et ouais. donc les féro brillent en mono-cible, et encore plus ouais. avec ce légendaire-là, qui dit tout simplement que euh, quand nos, nos dots sont appliqués sur une seule cible, bah ils font juste la même chose, mais 40% de dégâts en plus. Donc euh, ouais. bah c'est juste super fort. C'est celui qui cime le plus haut en mono-cible quasiment, même si les autres sont pas très loin. Juste celui-là est très très fort euh, en pur pur pur mono mais après voilà si vous commencez le feral c'est très situationnel donc euh, faites pas ça si je prends ce légendaire là est ce que tu inclus ou pas des sorts euh, boomies dans la rotation non enfin, alors euh, quand, quand on parle des sorts on verra que en effet il y a des moments où on va mettre des sorts boomies mais là c'est le, le seul qui est c'est Moonfire et on ouais. l'applique pas il n'y a pas le Sunfire mmh. Moonfire on l'applique le seul moment où il s'applique c'est quand il s'applique tout seul via la, la convoque mais sinon, c'est très rare qu'on qu claque des Moonfire, euh... à moins qu'il y ait un moment où on s'éloigne du boss, euh... par exemple Slotfist, ouais. euh, quand il fait son arme autour de lui, tu peux. Ouais, te donner, plutôt que de rien euh, faire. Des, ouais. des morphes, euh, une Moonfire, et puis tu, re, tu remorphes. Et puis après, un petit. Euh... En, en dernier, celui-là, c'est si jamais vous êtes des joueurs de PvP, ce sera celui-là votre bis en PvP ouais. actuellement, tout simplement parce que il fait que quand vous allez claquer un de vos CD, quand vous allez dépenser des points de combo, vous allez tout De suite en récupérer deux, et donc du coup, vous allez sous forme de berserk, vous allez juste spammer les morsures féroces euh, sur la cible. Ouais. Donc euh, vous allez juste faire morsures euh, féroces, morsures féroces, morsures féroces, morsure féroce, et vous pouvez tuer un joueur quoi. Donc euh, c'est l'opi en PvP, ça. Ok. Ouais, bah en PvP, souvent c'est ce que tu recherches, hein, c'est faire mal sur une durée très courte, ça. Et, et, et ça ouais. le fait en fait. Hein. Carrément. Ok, bah du coup, c'est, tu vois, déjà, ça c'est un bon point, je trouve, pour Lloyd Feral, c'est que t'as pas une réponse universelle, c'est que t'as plusieurs réponses, et plusieurs gameplay du coup, et ça. que t'as un vrai choix, et que ça, ça se voit, ça marche. En termes, euh... bah du coup, là, t'as as fait le tour un petit peu des légendaires, en termes de congrégation, je vois que je chez les fées, je suis extrêmement <rire> surpris. Euh, <rire> ouais. ouais, non, non, euh, ouais, donc je suis chez les fées, euh, je... après, j'ai toujours voulu plus ou moins aller chez les parce que même d'un point de vue lore et tout, ce qui m'intéressait le plus. Mm -hmm. Mais par contre au ouais, niveau du gameplay, ouais, les, fées, les con la congrégation Nightfall, euh, en Feral comme en Boomy, et comme même je crois en heal il me semble, genre, après je vais pas dire de bêtises, C'est c'est de la mieux, euh, honnêtement. Euh, juste, euh, la convoque en plus, euh, déjà avant c'était fort, et juste avant la sortie de, de, de Shadowlands, genre vraiment une semaine avant, il y a eu un patch, qui a dit que d'un coup, tous les, pour les DPS, ça a repassé à, 12 sorts, euh, à, à, à 16 sorts au lieu de 12. Ouais, ouais. Plus, euh, ils ont enlevé la RNG, et selon la forme que tu que as, plus euh, la distance que tu as avec le mob, mm. et ben, il, ça allait vraiment plus se concentrer sur des sorts de druides, enfin de, de la classe de l'aspect que tu ouais. joues. Et du coup, bah maintenant, on met beaucoup plus de mort sur Féroce. Euh, Avant, quand t'en mettais 2, c'était bien. Maintenant, t'en mets minimum 2, généralement. Et ça peut monter jusqu'à 5, voire 6. Et donc, euh, juste bah, c'est trop fort, en fait. Dans ouais, c'est un Après, euh, pour parler des autres, euh, au début, je voulais, je, Ventir était une des meilleures, mais euh, ça s'est fait nerf. Ventir, ouais. qu'est-ce que ça fait Ça fait que quand on claque, donc c'est un CD de 3 minutes en Ventir. Euh, quand on claque, on doit utiliser euh, quasiment tous nos GCD. En gros, c'est un sort par seconde, je crois. Un mmh. truc comme ça, hein, peut-être un peu, un peu plus. Et en gros, ça fait que ça va monter ta hâte. Bon, la hâte, c'est une stat nulle en, en feral. Mais par contre ça va au lieu de monter ta et tes dégâts, ça va aussi, t'as un conduit qui faisait que ça peut monter tes crit Et c'est ce conduit là qui a été nerf qui du coup qui fait que c'est moins fort Mais euh, ce conduit là faisait que c'était fort avant donc ça s'énergise plutôt bien avec le berserk mais voilà c'est pas forcément le meilleur truc actuellement mm. euh, Vous avez Kyrian aussi, Kyrian qui est euh, un peu com bah, est comme, bah c'est comme Boomy en fait, c'est moins fort que Fae mais c'est plus constant Vous aurez pas de surprise, c'est toutes les minutes vous allez claquer le, le, le Kyrian, ça va buffer un gars de votre, de votre raid ou de votre groupe Ça va vous buffer vous et vous allez juste faire plus de dégâts vous allez même pas le voir, vous allez me faire une macro avec, le mettre dans un sort et puis euh, puis voilà. Ouais, ça va agir passivement, ouais. ouais. ouais. Euh, vous avez ça, et enfin Necrolord. Alors Necrolord, euh... c'est jouable en vrai, je crois qu'il y a des gens qui le jouent, mais c'est vraiment... Euh... Il, faut, il faut tourner autour de ça. Vous on verra après quand on parlera des stats, mais en gros un euh, druid ça joue euh, crit et ensuite maîtrise polyvalence, mm -hmm. mais si on joue Necrolord, bah, il faut faire un build tout en autour de la maîtrise, et là ça va être plus la morsure féroce mais ça va être tous les dots etc qui, ouais, faire, qui vont vois, faire mal, ouais. mais c ça reste quand même euh, un peu bah, moins jouable c'est pas, ouais c'est jouable mais c'est vraiment si vous avez envie de vous amuser et de faire du NM quoi, ouais, alors si que, vous, que vous, vous on, pas, en plus ça convoque c'est quand même super ouais. drôle à utiliser comme ça, quoi. Euh, ouais, moi, moi, je trouve ça marrant, ouais. Je trouve ça marrant. Et ce petit bien, côté où, où en 4 secondes, tu peux mettre 5 morts t'as des dégâts, ils ça. décollent et tout. Après, des fois, euh... on pleure un peu parce que, justement, la RNG est pas avec nous, mais euh, c'est ce côté RNG qui est un peu frustrant, mais, euh, mais ouais, ça a des avantages euh, là qu'on veut. Pas. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, en termes de conduit, euh, et là, en plus, il, il, je, il me semble qu'ils sont plutôt cool, les intermédiaires euh, pour le feral qu'est-ce que... Ah, mais... Les intermédiaires, on est d'accord qu'on parle de ces, ces personnages-là hein. euh, Non, pas... je parlais des, des trucs de puissance, etc., ah, okay. mais ces personnages-là aussi, parce que de toute okay. façon, vu que euh, pour la plupart du temps, les personnes vont être faits, euh, je veux bien du coup que tu parles un petit peu de, bah, par exemple, Nia versus rêve est-ce que le bonus de maîtrise de Nia, euh, etc., enfin, qu'est-ce que... Alors, je... euh, bah, tout comme j'ai dit, le, le, la, la maîtrise, c'est vraiment une bonne stat pour Feral, c'est la deuxième stat derrière le, le crit en, en PvE, mm -hmm. Donc, euh, non, je, vraiment, Nia est vraiment très forte. Euh, on, va, on va convoque généralement assez rapidement au niveau du pool pour monter à, à beaucoup de stacks de maîtrise. Et du coup, bah, c'est là qu'on va vraiment briller parce qu'on a la maîtrise qui va être très très haute et on va la garder très très haute. Mm. Euh, donc, ouais, non, non, vraiment, Nia c'est la meilleure. Euh, meilleure que Corain, meilleure que Dreamweaver. Dreamweaver mm. est bien en PvP parce que la graine est forte et, mm. et qu'on a rapidement deux conduits euh, offensifs. Ouais. Mais nos conduits offensifs valent pas euh, ce conduit-là. Le fait. boost de maîtrise que t'as, ouais. C'est ça. Donc euh, ouais, non, vous allez jouer Nia euh, comme beaucoup de gens qui jouent Nightfight de toute façon il me semble. Oui, quasiment toutes les classes. Euh, hein, sauf carrément. ceux qui veulent, il y, y a juste je crois les mages qui voulaient rapidement les chercher de Ouais, c'est ça, les mages ils prennent euh, y serait, exactement. Mais sinon <rire> mais, euh, ils, vont repasser, euh, ils vont repasser sur Nia, je crois, dès qu'il y aura ça. C'est euh, possible, ouais. Mm -mm. Donc voilà. Et euh, bah sinon ouais, les conduits euh, bah au, je sais pas comment ça s'appelle en français, potentiel. Les intermédiaires, voilà. à puissance. Ah. De puissance, ouais. Bah, de puissance ouais. du coup. Euh, bah là, il y a plus ou moins deux écoles aussi, on va dire. Euh, en raid et en mono si vous allez vouloir jouer Test for Blood. Donc, c'est augmenter les dégâts de la morsure féroce en fonction du nombre de dots qu'il y a sur votre mm -hmm. cible. Pour ça, ça va inclure qu'on va ajouter un sort d'AOE dans notre cycle mono. Mais euh, ouais. on verra ça un peu plus tard. Tu mets, petit, ensuite, euh, vous tu avez mets aussi... la troisième dot avec le Rosset, quoi. C'est ça, exactement. Mm. Et vous avez aussi euh, des gens qui jouent avec ça. La, la convoque améliorée. Mais ça, c'est euh... dans certaines situations, je trouve que c'est vraiment fort, et dans d'autres, bah, je trouve ça un peu nul. Moi, personnellement, je joue pas avec, mais euh, je sais que RoboZorus, par exemple, celui que je disais tout à l'heure, qui joue avec le même genre que moi, lui, il joue aussi avec le trinket euh, PVP, là, qui augmente ouais. l'agilité, la, je crois, quand tu l'utilises. Ouais, la ouais, a sa première sur une minute. Ouais. C'est ça. Et donc, il, vraiment, il a un, il a un côté, euh, il utilise le trinket, plus il utilise ça, un peu un peu combu mâche-feu en fait... Euh... Et euh, vraiment, il claque tout sur, la... sur le conflit. Par exemple, sur des boss comme Sludge Fist, bah, c'est assez insane parce que sur deux poteaux, ouais. le... le boss, tu vas, le... tu vas juste le détruire en fait avec le conflit. <rire> parce que quand même, 21% de dégâts sur la, la convoque, c'est vraiment beaucoup. C'est huge. Hein. De... Ouais, ça peut m'en bon faire. Beaucoup, ouais, nous, je pense qu'on monte à 17k avec la convoque. Si t'as ça, tu montes à 20-22k, plus de trinkets. Il y a moins <rire> de faire trucs sympas. Et en mythique plus, euh, ce qu'on va préférer, c'est euh, ça. Moi, des fois, j'aime bien l'avoir en raid aussi. Je dois avoir quelques logs où j'ai ça en raid, je pense. mais euh... Ça c'est tout simplement, quand on va claquer notre CD, euh, en plus, bah, notre CD fait qu'on toutes les 30 secondes, euh, on augmente nos dégâts de 15%. Mm. Et bah avec ça c'est juste que c'est au lieu de 15, c'est euh, 19,2. Tout simplement. Et euh, bah moi, vu que je joue avec les légendaires qui marche pas mal sur les dots, bah ça marche pas mal avec ça. Ouais carrément, carrément. Ouais puis c'est complet, hein, mine de rien, d'augmenter les dégâts de ta Ouais ouais, bah c'est... et puis surtout quand on... Enfin c'est un CD ah, de 30 ouais. secondes, c'est sur un truc qui est un CD de 30 secondes, donc c'est un truc qu'on met tout le temps. C'est notre mm. seul CD, on va dire, vraiment intéressant. Ouais. Euh, voilà Donc pour les, les, donc les conduits de puissance ça va être ça. <rire> euh, Finesse je trouve qu'on a pas beaucoup de très intéressant. La plupart des gens jouent avec ça il me semble, le Stampening Horror, qui augmente la, la range et l'efficacité ouais. du... Bah ce qui est en ça pas mauvais hein. Ah oui lui il est bien mais c'est juste que vraiment les 100 à côté sont, sont un peu rincés. Mm, mm, mm. Ça fait pas rêver quoi, de quitter la 4 formes et d'aller plus vite bah on quitte jamais la 4 formes en fait. <rire> tu vas déjà vite en 4 formes ouais t'as pas besoin de... Mm. Donc euh, voilà. Euh, par contre les conduits d'endurance, il euh, y en a un qui est vraiment fort je trouve, c'est celui-là qui dit que quand on drop en dessous de 40% d'énergie, ça nous fait proc euh, le sort de, de, de druid tank, ouais, la franzi ouais. regen, ouais. et bah, ça pour le coup c'est vraiment fort, il y a plein de fois où euh, on va prendre un, une patate d'un boss ou quoi, et bah, juste, on va remonter en point de vie euh, grâce à ça euh, naturellement, quoi. les heals n'ont pas forcément besoin de nous regarder, donc euh, lui il est très très fort. Et si vous deviez en mettre un deuxième, je pense que selon les autres, ça c'est plus ou moins situationnel, la bar skin plus souvent c'est bien. Et il y a aussi celui-là, pendant 4 secondes, quand vous, vous passez en forme d'ours, ça augmente encore plus vos points de vie. Donc pour soquer, aller, aller soquer un truc sous full CD, ça peut peut-être passer sans immune quoi. Si vous avez ouais ça. carrément, ou même les trucs où tu sais que tu vas te prendre des dégâts de raid, tu passes en ours, ça. Et ça aide quoi. Ouais carrément. Carrément, carrément. Et du coup euh, ouais ça en, la morsure féroce en, en pure mono tu ouais. peux jouer la convoque si t'as envie et sur certains boss comme euh, franchement que c'est vachement bien et sinon tu vas partir plutôt sur euh, le tigre pour booster simplement ouais. les c'est plus polyvalent ouais. Ouais, ouais ça marche et ça demande et moins en... d'implications pour jouer autour quoi ouais aussi ouais c'est juste un boost flat et t'as pas ça. forcément de dire ok là je vais changer mon gameplay alors que le truc sur la morsure féroce tu le changes quoi c'est ça et en termes du coup donc tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est quoi les stats euh, les stats que tu vas chercher euh, Du coup bah, Un petit rappel hein, du coup même si tu as déjà parlé. Ouais bah attends, je vais mettre mon stuff... Euh... Voilà, tac. Euh, du coup, euh, vraiment ce qu'on cherche en, en ferral, euh, bah actuellement déjà depuis Shadowlands ça fait plaisir, c'est l'e-level. Euh, ouais. L'e-level est vraiment important, l'agilité a vraiment gagné en en importance, et ça, ça fait plaisir. On se dit mmh. plus, euh, bah j'ai un 184 et un 226, bah j'ai pris 284. Mais euh, par contre, euh, donc vous voyez, en première stade ça va vraiment être l'e-level, donc euh, c'est pour ça que moi j'ai vraiment bourré l'e-level, vous hein, je, je suis très... Je suis très... 222 là, c'est ça euh, 222, ouais, de... je peux monter à 223 selon ce que je change, <rire> mais ouais, c'est l'idée. Ouais, on... hein, ouais, plutôt bien bourré, ouais. En a je suis 223, je crois, c'est ça. Ah, oui, et ouais. par contre, euh, du coup, après, ce qu'on va chercher en, en stade princip... secondaire, ça va être le crit, on veut vraiment beaucoup de crit, Voilà, euh, bon je suis à 33 mais c'est parce que j'ai le buff de, de pvp, euh, normalement je suis à 30% de crit ouais. euh, 30% de crit ça commence à être bien, même s'il y a le... Je sais plus comment ça le diminishing return, on va quand même essayer de monter plus haut si on peut hein. C'est jamais mal d'avoir du crit, parce que le crit en ferral fait que quand vous critez euh, vous avez une chance d'avoir deux points de combo au lieu 1 mmh. sur vos générateurs Donc c'est très fort, plus bah, les crits sur la mort sur féroce euh... C'est juste, c'est plaisant. Ça fait mal, ouais. ah, c est, c est qui, En fait, en gros, ouais, vraiment ce qui va faire la différence entre deux, deux féro qui, font, qui ont le même gameplay, ça va être l'écrit sur la mention sur Féroce. Hein. C'est mmh. hyper important. Et ensuite, euh, avec plus ou moins équivalent, vous avez la maîtrise et la polyvalence. Euh, polyvalence, bah ouais, juste des dégâts en plus, c'est bien. Et la ouais. maîtrise, en fait, elle dit que ça augmente les dégâts de nos saignements. Et depuis BFA, ça augmente aussi les dégâts de nos, nos finishers, en fait. Mm -hmm. plus c'est donc la morsure féroce euh, tient, tient compte de la maîtrise en fait c'est ce qui fait que la maîtrise est de... a vraiment gagné en importance ouais, c'est que bah, ça augmente les sur féroce mm -hmm. et donc la maîtrise est très importante donc en gros c'est vraiment si vous allez vous voulez faire que pure pur pur dps vous allez chercher crit maîtrise par contre après à partir d'un certain niveau de clé ou euh... enfin même via le contenu que vous allez faire vous n'allez pas forcément pouvoir faire ce que vous voulez la polyvalence est très très bien c'est peut être intéressant dans le sens où ça vous apporte de la tankiness en plus et par contre la hâte, euh, vous n'en voulez pas, vous en voulez le minimum, euh, en AO c'est intéressant pour pas trop galérer en énergie et euh, pour que nos dots tickent un petit peu plus vite, mais c'est pas non plus, euh... ah, c est, c est pas... vous en voulez pas la hâte, euh... ouais. si vous jouez de si Feral, la, la, la Power Infusion, laissez-la à vos amis, euh, vous en aurez pas besoin. <rire> ouais c'est pas, pas ultra bizarre. ça bon. va pas augmenter à fond ouais, des gars. dégâts. Ouais. C'est jamais c'est jamais mal. Hein, là. Attends, euh, si jamais vraiment oui. t'as tes stats qui sont bien à côté, tu peux mettre de l'att mais euh, mm. c'est pas ce que tu cherches. Carrément, je comprends. Et en termes de trinket du coup Alors un trinket, euh, donc moi j'ai celui des généraux en 220 et Switch Raking en mythique, donc ouais. euh, bah, je suis plutôt bien. Mais les du coup je pense que les, les bis, on va plus chercher... Euh... Si vraiment je devais choisir ce que je veux, ouais. euh, j'aurais remplacé euh, un des deux par celui de Denatrius, qui est juste euh, mieux que celui-là parce que Denatrius, c'est donc il va faire aussi faire des dégâts directs mm. mais euh, il est plus il est plus facile à utiliser que Switch Shrekking. parce que Switch Shaking des fois est un peu bizarre ouais, il il faut rentrer dans la range et tout c'est un peu chiant ouais. et euh, après ce que vous allez chercher aussi il y a Switch euh, Dios Side, forcément qui sime très très haut mais bon dans les sims euh, il va jamais va rendre de la mana en healer donc euh, forcément il sime très très haut mais mine de rien il est quand même vraiment bien euh, quand vous claquez au pool euh, sous tout CD, vous allez gagner euh, 300 crit, ou un truc comme ça Ouais. Euh, c'est vraiment ah, intéressant ça, ça dépend, ça... mais oui du coup ça va être ta stat majeure et donc euh, ouais ça ouais. même plutôt 600 hein, d'ailleurs, généralement c'est crit ou, ou maîtrise que ça me donne moi, donc, généralement ouais, quand ouais parce je, que c'est basé sur ce que t'as le plus quoi ouais, euh, je sais même pas sur quel boss il est c'est sur euh, ah c'est lui, ouais. ah, c'est celui-là euh, qui va donc et puis en exec aussi ça fait des bons dégâts quand même ouais. et l'autre que vous allez chercher si jamais euh, vous l'avez, je crois que c'est celui-là, voilà, celui-là beaucoup de classes en cac long. Euh, il faut savoir que c'est des le feral est un on, on équipe donc des polaires donc euh, on a l'importance à dire qu'on tape doucement mais en fait c'est un peu bizarre en, en feral c'est plus comme un DH ou un et un mois, et mois de marche avant et encore je suis pas sûr on va mettre beaucoup de mêlée en fait euh, mm -hmm. même si on a une une, une arme à demain mais beaucoup de mêlée parce que ça tient pas compte de la vitesse d'attaque de ça mais bah en fait je vais vous montrer là. je sais pas si je sais pas si là, moi, ouais. hein. Allez, il me rend les couilles c'est chiant ah oh, <rire> oui, trop les on, coups ouais, On, on met des gilets avec, avec nos enfin au final, on, ah ouais, on tape a deux pattes et on met des coups avec les deux pattes en fait, tout simplement. <rire> tu Donc, mets des coups de C'est voilà. pour okay. ça qui est intéressant ce trinket-là, parce qu'il va scale pas mal avec la vitesse d'attaque, mm -hmm. euh, et du coup, ce trinket est plutôt fort en, en fer. Hein. J'aimerais bien l'avoir en 226. Bon là, il faut il faut espérer euh, les dieux du gofrem de bader après. Je l'ai en 210, je sais plus où, mais... Ouais, après, ouais. euh, c'est comme tout, euh, forcément, après, stade de trinket, t'as la J et tout qui rentre en compte. Et, euh... Ouais, exactement. Mm -hmm. bah, je l'avais loot en deux ans, je crois, mais en fait, je, je crois que je l'ai laissé à quelqu'un parce que justement, il me EP pas. Donc, euh, ouais, mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Et du coup, avant de partir, on va avoir un petit peu de gameplay de rotation mono. Juste avant ça, tu peux montrer un petit peu les talents que tu préconises sur du mono cible Alors, euh, sur du mono cible, euh, qu'est-ce que je vais jouer Donc, euh, sur la première ligne, en gros, ça c'est talent AOE, talent mono cible, et malheureusement, ça on n'y joue jamais. C'est ouais. moins fort. Euh, là, ça va être au niveau de la mobilité. Donc, euh, c'est ce que vous préférez. Moi, je joue avec ça. Je suis en combat. Attendez, il faut que je de combat. Désolé. Euh, moi, je préfère celui-là. Ensuite, il euh, faut savoir qu'en feral, donc, les affinités, euh, on vous dit que vous en avez 3. Mais en fait, si vous faites du PvE, vous en avez qu'une. Hein. Vous n'allez jamais jouer la tu plus de Tu joues toujours tank. en équilibre ouais toujours en équilibre. Pourquoi Parce que la petite ligne en haut qui dit que ça augmente votre range de 3, ouais, euh, de 3, mètres. De 3 mètres. Et ouais. ça, juste, bah c'est ce qui fait que le feral, des fois. Euh, t'es content d'en de avoir un. Hein. Genre par mm -hmm. exemple, je pense à, dans le labyrinthe de Mist, les meubles mm -hmm. qui font là-haut autour d'eux, là qui te bump si t'es dedans, et bah ben, en Feral, tu peux taper euh, sans Ouais être sans être bump parce que t'as tellement de parties. Ouais, Il voilà, y, y a vraiment ça. beaucoup de trucs où oh, la range ouais. va vous sauver la vie ou vous permettre de faire plein ouais. de trucs, euh, c'est juste trop important. Euh, ensuite, euh, c'est pareil, là vous faites croire que vous avez le choix, mais si vraiment vous voulez DPS, bah vous allez jouer Hearth of the Wild. Ah j'aime ça, que... j'aime ce que tu dis, j'aime ce j'ai hâte ah, de la suite ah, alors. Moi, moi ça me rend un peu triste mais euh, c'est comme ça. <rire> moi j'aime ça. <rire> euh, là, ça, euh, Incarnation ça fait un moment que c'est devenu très nul, ouais. euh, vous ne jouez jamais ça. Soul of the Forest c'est le meilleur euh, depuis longtemps, mais ça va être mm -hmm. rare, euh, se défend. Moi j'aime beaucoup, enfin euh, il faut savoir que moi plus il y a trucs à gérer, plus j'adore. C'est pour ça que je joue depuis longtemps en feral, mais malheureusement actuellement c'est pas très très fort. Enfin c'est un peu en dessous, ouais. euh, vous pouvez jouer ça si vous aimez bien gérer plein de buffs, plein de debuffs etc. Mais euh, ça sera en dessous. <rire> en monotip, ouais, donc, vous allez jouer Brutal Slash tout le temps après, ouais. euh, juste tout le temps, ça c'est nul, mm -hmm. ça c'est l'AOE, mm -hmm. et après à la fin, bah, c'est un peu votre choix, euh, Blue de Talon, c'est ce qui va se filmer le plus haut, mais c'est aussi ce qui est le plus dur à gérer on va dire, ouais. là c'est juste de l'énergie, là c'est juste un sort sur lequel vous appuyez, qui vous donne 5 points de combo, qui fait un peu de dégâts, ouais. et mm -hmm. là il bah, faut y gérer. Euh, je sais pas si tu veux tu que Tu trouves que. Si, si, je... Bah, je Moi, je sais ce que c'est, mais je veux bien que tu le réexpliques. Euh... Okay. Okay. Bah, en gros, ça, ça a changé depuis Shadowlands. Avant, c'était euh, fallait caster un heal pour avoir euh, ce buff-là. Mm -hmm. Et euh, c'était nos deux prochains sorts qui faisaient plus de dégâts. Là, maintenant, c'est quand je vais utiliser trois sorts différents qui me génèrent des points de combo. Donc là, 1, euh, 2, vous voyez les sorts que je fais là. 3, ouais. voilà, j'ai fait trois sorts différents. Ça approque mon buff. Donc j'ai un Wicora qui le traque. Et ça fait que mes deux prochains euh, finishing moves, donc mes sorts qui vont dépenser des points de combo, vont être buffés de. 30%. donc là si je mets un saignement voilà, j'ai utilisé une de mes deux stacks et mon saignement est buffé de 30% parce qu'il faut savoir alors, avant de pour vraiment comprendre le feral on est si, si je m'abuse il me semble la seule et unique classe qui a encore du, euh, ce qu'on appelle le snapshot euh, alors le snapshot qu'est ce que c'est c'est euh, pour, pour, pour donner un contre exemple par exemple on va prendre un, un boomy euh, qui met un éclat lunaire son éclat lunaire va faire 87 de dégâts par seconde 86 s'il a un proc d'un trinket qui augmente de 1 million son intelligence, bah d'un coup ça va taper à 1 million. Alors qu'en Feral, si je mets un saignement sur ma cible, ça va tiquer à, euh, à 556. Et par contre, si j'ai un proc d'un trinket qui augmente mon agilité de 1 million, ça va quand même ticker à 556. C'est pour ça que c'est le, le snapshot, qu'est-ce que ça fait C'est l'inverse. C'est qu'en gros, il faut que j'ai en sorte d'avoir tous mes buffs qui sont mis sur moi au moment où je vais appliquer mes saignements sur la cible. C'est vraiment de la particularité, et ce qui fait que les gens disent que le feral c'est compliqué, c'est ce truc là qu'on est les seuls encore à avoir je crois, et qui fait un peu le, le charme et euh, la difficulté on va dire du, du feral quoi. Ouais ouais ouais je vois ce que tu veux dire c'est vrai que généralement, sur les autres classes euh, bah comme tu dis ça a été changé ça hein, mais euh, ouais, ouais c'est de ça depuis longtemps je crois depuis Amop, ça avait déjà commencé à changer et je crois que ça a vraiment tout changé à warlord il me semble si je me dis si je dis pas de bêtises après peut-être les gens vont me dire que je dis n'importe quoi mais <rire> que ça. <rire> non mais c'est super intéressant de savoir que en tout cas ça fonctionne comme ça et du coup il faut un maximum au moment vrai. où tu t'appliques parce que justement euh, derrière c'est ce qui va rester du coup blue talon en sim il est quand même plus haut devant ouais. les autres on est ouais, ouais, ouais ouais ouais en ouais, mono cible okay. euh, en mono -cible, il est vraiment, il a vraiment son... de l'avance quoi c'est bah, tout simplement euh, encore une fois c'est le sort qui va buff vos... votre saignement principal plus morsure féroce mm. donc euh, c'est ouais, ce qui va faire vos dégâts quoi c'est 30% hein, c'est assez énorme ah, oui, ouais, et du coup ça, le fait quoi. de devoir caler un un troisième sort, mais au final, est-ce que ça te pose réellement problème non, Là, par coup. exemple, on a vu que tu avais fait euh, bah, Griffure, Lambeau, euh, Brutal Slash. Euh, ouais. Je sais même plus c'est quoi le nom en français. Euh, c'est Entaille Brutale, brutal, je crois. Entaille Brutale, exactement. Euh, ce qui est assez logique. Euh, est-ce qu'il y a des situations où, dans lesquelles c'est vraiment galère ou au final ça va juste Non, que... parce qu'on va toujours se débrouiller pour. En fait, c'est tellement. Intéressant de proc le, ce, ces 30% là, qu'on va tout le temps le faire. Il y a une mmh. seule contre-indication, c'est quand on va être sous notre CD, euh, notre plus gros CD de 3 minutes, Berserk. Ouais. Euh, là, on va vraiment pas prendre la peine de, de claquer ouais. d'autres des, des, d'autres générateurs que notre euh, Lambo. Mmh. Mais sinon, non, non, en vrai, c'est pas si compliqué que ça parce qu'en pure mono, euh, donc on va toujours vouloir avoir la griffure de Up Donc, euh, mine de rien, avec, en plus avec mon légendaire, elle ne reste pas longtemps. Ouais, donc, souvent, il va falloir que je la réapplique je je mmh. On va avoir Lambo, qu'on va spammer. Et, mmh. euh, les et les entailles euh, brutales donc euh, ça fait déjà trois sorts de base et euh, selon ce qu'on joue euh, on va peut-être mettre des même des rossets des fois selon le conduit qu'on joue par exemple si je joue celui-ci la partir féroce que t'as là actuellement ouais, ouais euh, voilà celui-là ouais. qui fait que ouais. ça monte un ça, ça met enseignement en plus plus bah ça me fait propre le, le bleu de talon je sais même pas comment ça s'appelle en français euh, Talon de sang <rire> Non, je sais pas. Je crois je que c'est <rire> aiguillon de sang, un truc comme ça, je crois. Euh, c'est possible, c'est possible. Je ah, suis sais voilà. plus le nom, mais bon, c'est pas Donc non, c'est... C'est un coup de main à prendre, par contre. Ouais. Euh, mais une fois que t'as pris le coup de main, euh, ça, rentre, euh, ça rentre plutôt bien. La plupart des Feral ont vraiment l'habitude encore euh, de claquer le heal gratuit. Ouais, parce que, bah, pour tenter de le faire euh, proc alors que... Ouais. C'est un truc qu'on fait depuis, ouais. des, depuis des années, hein, genre c'est pareil. Mm -hmm. le, le heal avant le pool, comme ça, pour le proc... Euh... Ça, c'est un truc, c'est compliqué de le perdre. Hein. C'est des talents, des réflexes qu'on a. Hein. Ouais, je comprends. Ouais. Bah, ouais, ouais, tu t'habitues à une mécanique. Et, euh... Mais maintenant, il fait plus mal aussi. Euh, non, non, ça les, les dégâts on, sont, restes, sont restés les mêmes. Ça, ça s'était fait nerf plusieurs fois et il me semble que on est revenu à 30%. D'accord. Okay. Et à l'époque, ouais à l'époque c'était 50%, mais c'était il y a vraiment longtemps. Mm. Ce 30%, c'est quand même pas mal hein, sur tes oh, finishes, Oui, c'est sûr. C'est un bon bâtard. 30%, si en plus ça crit, ça fait presque 60% du coup. Euh... Du coup, ouais ouais c'est que... monstrueux, hein. tu m'étonnes Et du coup est-ce qu'on peut voir hein, Maintenant en, en termes d'opening euh, De mono déjà, donc là t'as pris Le conduit sur la mort sur Féroce, t'as l'arbre de talent Qu'on vient de voir là, ouais. t'as la légendaire Que toi tu aimes sur celle euh, Qui permet de faire Plus plus vite des dégâts oh. Ou en tout cas plus mal du coup sur tes saignements, tes dots Exact euh... Alors, à partir de tout ça, avec tous ces éléments-là en compte, quel va être l'open et, euh, et grosso modo après ta rotation en monocycle que tu vas vouloir avoir En gros, il y, y a un open euh, qui euh, a été euh, décrété par euh, les joueurs de Feral qui euh, est sur le papier le mieux, hein, dans la, la théorie où euh, vraiment on veut burst le plus rapidement possible et euh, monter très haut. On va... Euh... En fait, je sais pas comment vous le dire pour que tout le monde comprenne rapidement. Alors déjà, c'est important de commencer le combat en... En étant invisible. Suis... Ouais. Parce que euh, ces deux sorts-là sont buff quand on est invisible. Il mm -hmm. euh, y en a un qui mm -hmm. fait 100% de plus de dégâts et l'autre qui fait 60% de plus de dégâts. Mais du coup, ça augmente aussi le dégâts du saignement qu'il va... Qu va appliquer. Ouais. Donc le premier sort va avec lequel on va toujours engager, c'est euh, la griffure. Ouais. Donc, en essayant plus ou moins d'être derrière la cible si possible. Mais euh, voilà, on va toujours engager avec ça. Et en gros, l'idée quand on va commencer un combat, euh, je vais le faire euh, doucement là, histoire de pas que mes CD pour pas le faire mm -hmm. de soi. Bien sûr, ouais. Mais en gros, on va poser la griffure. Ouais. Ensuite, on va mettre un lambeau, puis des, bru des entailles brutales jusqu'à 5 points de combo. Et là, comme ça, juste en ayant fait ça, j'ai posé ma griffure, je suis à 5 points de combo, et j'ai ouais. mon tes deux procs de, de blood talon. Donc là, je vais vous remonter. Et une fois qu'on a fait ça, en gros, l'idée, ça va être de claquer tous nos buffs, donc le, la, la fureur du tigre plus le berserker qui est hors GCD, donc les deux en même temps, généralement. Ouais. Euh, on va faire ça pour appliquer notre, vraiment notre gros saignement, qui est la déchirure et le déchirure sera appliqué du coup avec tous nos buffs, c'est à dire le ouais. talon plus la, la, ouais. la fureur du tigre et du coup elle va être buff de 60% euh non de 45% pardon <rire> et euh, 49 si vous jouez avec le talon donc là je vais, je, vais le, je vais le refaire après quand j'aurai perdu mon fois de combo et ensuite là vous allez euh, plus ou moins envoyer la sauce et là donc là il y a deux écoles, il y a ceux qui vont convoque direct et ceux qui vont pas convoque direct moi ce que j'aime bien en gros c'est que la convoque il y a de grandes chances qu'elle qu'elle fasse un sort euh, euh, Fureur du tigre. Euh, le buff Fureur du tigre, de, vu qu'il augmente nos dégâts pendant toute sa durée de 15%, l'idée c'est de ne pas over, overlap les Fureurs du tigre. Parce que si on le fait direct au pool à convoque et qu'il met une autre Fureur du tigre, et ben on va juste bah, perdre... t'es triste, euh, ouais tu, euh, tu perds buff, ta première, quoi. bien sûr. Mais par contre, à l'inverse, tu vas monter instantanément à, euh, tes full stack de Nia, et du coup tu vas avoir beaucoup de maîtrise, donc c'est un peu comme tu veux. Je, je, mmh. je, il doit en avoir un qui est vraiment meilleur que les autres, mais moi, pas, moi je, généralement, je préfère utiliser toutes mes ressources, une fois que j'ai toutes mes ressources, j'appuie sur le bouton où je lève les bras, ça fait beaucoup de dégâts, et là, euh... et c'est juste parti, en fait. Je comprends. Ouais, ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire, et du coup, il y a un truc qui me chiffonne, entre guillemets, c'est... Si tu lances Berserk, pourquoi tu convoques avec C'est quoi l'intérêt de... C'est pour augmenter les dégâts, ok, où t'es les... Ah, en, en fait, il faut savoir qu'on nous fait croire qu'on a un CD offensif, mais le Berserk, ça reste très limité, en fait. Et juste, bah, une fois que t'as plus d'énergie... En... Le Berserk a été changé, en fait, à Shadowland, et maintenant, il fait, il... contrairement à avant et euh, ça divise pas tous les cours d'énergie par deux mm -hmm. c'est juste qu'est ce que ça dit ça dit que pendant 20 secondes quand tu utilises des ton, ton lambeau fait plus de dégâts plus euh, quand tu fais un, finish, un, un finishing move il a euh, 20% de chance par point de combo de redonner deux points de combo instantanément ouais. donc en gros l'idée c'est que tu vas sous berserk, tu vas juste euh, faire ton finisher donc tu vas retourner à deux points de combo tu vas faire un lambeau, si lambeau sous berserk il va donner deux points de combo et s'il si crit, Aye. il va en donner trois. Donc en gros Aye. tu vas faire euh, berserk, appliquer ton, ton, ta déchirure, lambeau, monter à 5 points de combo, Morsure Féroce. Et tu vas arriver là, tu vas relambeau, 5 mm -hmm. points de combo, Morsure mm -hmm. Féroce, féroce relambeau Morsure Féroce, tu vas faire ça plein de fois. Jusqu'à que tu détruit toute ton énergie en fait, que tu aies tout consommé. Et là moi je convoque euh, parce que justement en fait en gros sinon tu vas juste attendre. Et, et attendre, tu pas, pas envie de faire ça à l'open. Tu as convoqué elle est en CD, elle est prête à utiliser, bah tu, tu l'utilises. D'accord, euh... ok. Je vois ce et que ça que va quand même faire que sous, sous, sous Berserk, tes Lambeaux vont quand même faire plus mal, tu vois. Oui, si ils les vont quand même faire là, plus mal avec ta Ouais, c'est pour ça. Donc, euh, donc voilà. Okay. Euh, et, du coup, ah si, je voulais te dire un autre truc. Là, qui, en fait, ce qui est important, c'est que la Féroce, elle coûte 25 d'énergie. Mais en fait, elle ne coûte pas 25 d'énergie. Ça, ça vous dit aussi dans le, dans le petit texte que si vous l'utilisez ouais. avec 25 d'énergie en plus, donc à 50, elle fait 100% de dégâts en plus. Donc jamais de la vie, vous la claquez en dessous de 50 points d'énergie, de de des fois vous allez peut-être le faire à 49, 48 parce que vous allez être un peu pressé, mais vous allez perdre du DPS, là vraiment c'est très important de toujours la claquer au-dessus de 50 d'énergie. Donc c'est pour ça que quand vous êtes en dessous de 50 et que votre énergie remonte tout doucement, parce qu'on n'a on pas de hâte, ouais, c'est là où tu, tu balances la convoque. Ouais. Là on met la convoque sort de remonter, donc là je vais faire un, un open euh, comme si j'étais en raid. Je claque pas la pote, par contre, ça coûte cher, hein, mais... <rire> ça, ça Et je, je, en vrai, ça va, je vais vous laisser regarder le Truffy GCD, parce que ça va être compliqué ouais. de... Le de, trophy de, GCD, de... donc, juste pour rappel, deux secondes, euh, en bas à droite de son écran, il a mis un qui s'appelle Truffy GCD, qui va juste afficher les sorts qu'il utilise euh, au moment où il les utilise. Donc, c'est un envie de bien visualiser la rotation, Déjà, un, t'hésites pas à revenir en arrière dans la vidéo après, tu regardes et tu reviens, et tu regardes en bas à droite. C'est super pratique, et merci à toi, Harry, d'avoir mis Staten, ça ouais, aide je... énormément. Et ben, bah, c'est parti, euh, c'est parti. Vas-y, vas-y. Donc là, j'ai déjà du mal en énergie. Ouais. Donc je mets, je mets mon, saigne, je mon saignement, je remets une Morsure Féroce sous Berserk avant là et là je vais ouais. convoque parce que là j'ai je, je, pas envie d'attendre donc je convoque. Donc là le problème c'est qu'il y a d'autres cibles, on, on verra plus tard, mais ça fait un peu n'importe quoi, mais convoque elle est un peu rancée ouais, ouais, ouais. Et là, là, là, là juste comme j'ai dit tout à l'heure sous berserk, je cherche pas à piquer mon, mon Blue Talon, je vais juste bourrer euh, de, mm -hmm. de, de Lambo et mettre des morceurs féroces Ouais féroce. tu perds trop de DPS à gérer ça, euh, il vaut mieux ça. faire des lambeaux quoi. Ouais. Là par contre maintenant que j'ai fini, je suis plus sous ma, ma, ma, ma phase de burst. Là, je vais par contre euh, m'appliquer à toujours avoir des, des Blue Talon. Euh, autre truc assez important, si vous voulez vraiment déplacer au maximum, donc c'est toujours essayer de réappliquer ces saignements quand on a euh, Blue Talon pour la, la, la, la déchirure ouais. et euh, quand on est sous Fureur du Tigre pour la griffure. Ah d'accord, ok, Fureur du Tigre pour la griffure toujours. Ouais, D'accord. Et donc aussi un truc qui est important aussi, là vous voyez j'ai un proc de clearcast, ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. qui fait que j'ai un sort oui. gratuit. Ouais. Ça on veut vraiment donc ça marche pas avec la griffure, et on veut pas le claquer sur un entaille brutale. Entaille brutale c'est vraiment tout ça coûte euh... ça coûte moins, ouais. ça coûte vraiment pas d'énergie. C'est ouais. c'est euh... ça coûte je crois que ça coûte 25... Ah non parce que, que j'étais sous sous clearcast ça coûte 25 ouais. donc on a vraiment envie ouais. de claquer euh, ça là dessus. On va toujours mettre soit sur un rossé si on veut appliquer le saignement pour euh... ouais. avoir les morsures féroces buffée, soit sur mm -hmm. un lambeau. Et après, euh, l'idée du fight, c'est de tout le temps donc, avoir le sort bout de talent qui est propre, donc faire trois sorts différents. Vous voyez, j'ai fait trois sorts différents là. Ouais. Ensuite, Fureur du Tigre pour avoir le buff, et on rapplique tous les saignements. On rapplique la griffure sous, sous, sous Fureur du Tigre pour que tout soit buff. Et, euh, et juste après, on continue comme ça, il faut continuer le fight. Euh, et tenir, tout, tenir ses saignements tout en euh, mettant un maximum de morsures féroces. Faut que tu maintiennes un rossé également sur la cible, du coup euh, ou Ouais, en, euh, en point... fait, ça, ça, ça dépend C'est si possible, quoi. Si, en fait ça coûte vraiment beaucoup d'énergie de mettre un rossé pour très peu de dégâts au final, à en, en, lui tout seul il fait très peu de dégâts le rossé. Donc ouais. c'est vraiment si, si tu sens que tu as une fenêtre où tu vas pouvoir mettre 2 ou 3 morceaux féroces à la suite, tu essaies de mettre le, le rossé. D'accord okay, ok ok. Après euh, d'autres petits tips, euh, la fureur du tigre euh, buff tous les dégâts du druide feral donc on a envie de claquer une fureur du tigre et ensuite de claquer le trinket de Shrinking par exemple, ouais. ça va buffer les dégâts du trinket de Shrinking. Ah ouais Ah oui d'accord, ça marche même sur ce qui n'est pas de ta oui, classe comme ça je vais pouvoir Tous les dégâts que je fais sont augmentés de 15 points. <rire> <rire> euh, autre tips, euh, si vous êtes un Elf de la Nuit, vous pouvez profiter euh, du Vanish, mm. du Shadow Meld, qui va vous permettre de faire soit, soit un Lambo euh, amélioré, soit ouais. un Rake amélioré, une, ouais. euh, une Griffure. Mm. Et ouais. donc vous allez tout le temps l'utiliser pour mettre des Griffures améliorées, mais du coup ça va, ça va vous mettre pendant deux fois, peut-être trois fois pendant le fight, vous allez pouvoir mettre une Griffure qui va faire plus de dégâts. Il y a un autre truc aussi en feral qu'il faut savoir, euh, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, mais par exemple, euh, ma déchirure elle est censée durer 18 secondes. Ouais. Euh, mais ça je crois que ça marche avec d'autres dots sur Ça ça marche avec tout, c'est le pandémique hein, que tu veux Voilà tu le pandémique c'est ça. Mm. Et en gros, là je mets une déchirure qui dure 18 secondes, mais si je la réapplique ré je crois que c'est 5 secondes je crois en feral. En fait, fait c'est 30% de la durée max, du coup tu as 30%... Donc, dit, euh, ouais ça doit être 4-5 secondes, secondes je crois. 4-5 secondes ouais, c'est ça. Je vais ouais. la réappliquer la 5. Hop là et là elle monte ouais. jusqu'à 22 et donc ouais, c'est c'est un truc qui est hyper important en fera à manage avec ça parce que ça nous permet de prolonger nos dots qui sont tous buffés au maximum pour vraiment euh, pas avoir à les gérer en fait, enfin mm -hmm. c'est tout un, tout un système avec le snapshot euh, à gérer quoi. Ouais carrément, carrément. ce qui, est... ce qui rend le truc d'autant plus important de pas override une déchirure que tu aurais mis sans bout de imaginons euh, par une enfin euh, ça, de pas override ouais. une déchirure avec bout de talent mais sans bout de talent enfin on se comprend, ça, quoi. Ouais. Si, si si tu, on a une qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est buffée et qu'on dessus en bane qui est pas buffée bon, on a pas envie de faire ça quoi alors qu'à l'inverse si on a une qui est, euh, si on en met une toute pourrie là je vais en mettre une toute pourrie euh, sans aucun buff et après là bah, ouais. je vais tout me buffer ouais avec Fureur du et tout, hop, j'en ai de 23 secondes qui est avec les deux... Elle est elle qui a elle les et clairement tu touche pas, quoi. Ouais. Le, le, le tigre, tu le mets en cooldown euh, Ouais, c'est on cooldown. En fait, en plus de donner euh, de... les dégâts, ça rend 50 d'énergie. Euh, ouais. Android, on a très peu de hâte, donc euh, ce CD, c'est vraiment notre meilleur CD. C c c en, en vrai, c'est vraiment notre seul CD au final. Bon, il y a la Convoque maintenant. Mais le Berserk est très... Et pas superficiel, On c'est sympa le berserk, hein, mais, euh, mais voilà quoi, c'est pas une combustion ou, euh, ou une armée des morts quoi, C'est ça, ça vous fera pas rêver. Hein. Ouais, clairement. Bah ça reste censé offensif, mais euh, je, je vois ce que tu veux dire. Et, Et puis, après on a pas parlé de... Vas-y. Juste un dernier truc, si vraiment vous voulez optimiser le druide feral, il y a des moments où vous allez vous retrouver. Euh... Ah, bah c'est ça dont je voulais te parler, parfait. Ah c'est ça. Bah en gros vous allez.. Euh... Je vais les mettre n'importe comment mais d'autres euh, ouais. on s'en fout, l'idée c'est juste qu'on va dire que tous vos dots sont mis parfaitement, qu'ils qu restent encore longtemps, que vous êtes bien. Mais là par contre on va dire que vous avez plus cédé et votre énergie elle est à vide. Genre, ouais. En gros il faut vraiment qu'il y ait ce cas de figure où vous n'avez pas ce proc là de clearcast, plus vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez rien à claquer etc. Bon là j'ai full proc donc on va dire que j on va dire que j'ai vraiment rien, je n'ai ouais. plus d'énergie ouais. etc. Ouais. C'est le moment où vous allez vous transformer en et ah. euh, émettre un sunfire et vous vous transformer en chat. Ah, oh, mais c'est beau ça! Ça, c'est beau! <rire> Et ça, c'est un... En vrai, c'est du min-max. Hein. C'est vraiment. Euh... Si vous voulez faire euh... battre style en fait, vous faites ça. Et encore, même <rire> lui il le fait, donc il faut le faire mieux que lui. Mais. Euh... Je voilà, qu'il le c'est styles. Ouais. C'est vraiment du min-max. Euh... Ça prendra plus de sens dans certaines situations, notamment avec le cœur du fauve. Parce que quand vous avez le cœur du fauve toutes les 5 minutes, à... au lieu de faire juste. Euh... Forme... forme de Boomy. Faut pas que je me trompe de forme. Forme de boomie, le Sunfire, vous allez faire. En... On vous en chat. Vous allez faire cœur du fauve qui va vous transformer en boomy instantanément parce que vous avez l'affinité euh, boomy. Vous allez mettre un Star Surge, ce qui est instant, plus un Sunfire, et reforme de chaton. Ah là c'est beau ça Et si pendant les 45 secondes du cœur du fauve, il y a un moment où vous allez à nouveau plus, plus ouais. avoir d'énergie, plus rien, -star surge. Star surge, ouais. bah, je lance des ouais. ouais. Sunfire, forme de chat. chat. Bah en plus, toi ton légendaire il marche là-dessus hein. Euh, non, il marche. Euh, ah si si. Mon légendaire, celui-là, le légendaire que j'ai actuellement marche. C'est celui en pure mono marche pas, mais celui que j'ai actuellement fonctionne. Ouais. Après, le Sunfire en soi, enfin, euh, il fait pas tant de dégâts que ça non plus. Ça, c'est pas négligeable. Non non. Et puis été, de euh, toute euh, façon, euh, tu le refresh pas dans la durée des visuels, ouais. donc ça change rien. Hein, mais euh... ah, ouais. voilà. Donc là, tu peux faire du min max là-dessus. Euh... Ça, ça, ça fait déjà beaucoup de choses. Effectivement. Euh... Non mais c'est vrai que même au final, comparé à d'autres classes, la rotation mono te demande de gérer ton énergie parce que t'as quand même une notion d'énergie pooling. T'en as peut-être ouais. revenir à, à légèrement plus Ouais si Oui tu ok, ça marche. Bah en gros, euh, vous n'êtes pas un spammer. Donc ce que je disais tout à l'heure, vous allez jamais faire euh, vos trois entailles brutales. Euh, ça. Sinon, vous allez retrouver euh, sans énergie ouais. et vous ne pourrez pas re reproc ça. Donc là, en gros, c'est important parce que là, par exemple, je fais. Je vais essayer d'enlever mon bout de talon, tac. Donc dans cette situation là vous avez plus d'énergie, vous voulez, vous voulez mettre un finisher mais bah vous n'avez pas votre propre bout de talon, c'est vraiment la merde donc vous allez mmh. vraiment attendre que votre, votre énergie remonte. Il euh, ne faut pas se hein. là il ne faut jamais être à 100, mais vous allez quand même attendre que ça remonte un peu pour pouvoir euh, faire trois sorts différents la suite en fait, parce que vrai, ça coûte quand même beaucoup d'énergie, la lenteur brutale c'est 25 la griffure c'est 35 et le lambeau c'est 40. Ouais. Donc vous allez vraiment, ça va vous coûter donc euh, 25, 35, euh, 60, 100. Ça va vous coûter 100 d'énergie en fait de faire les trois à la suite. Donc c'est vraiment important de. Et avec le, ce talent là, vous devez faire trois sorts différents en 4 secondes. Donc euh, si vous n'avez pas pool un peu d'énergie, ça ne marchera pas, oui. vous n'y arrivez pas. Ça va être trop compliqué et vous n'aurez pas assez de hâte pour générer, euh, pour générer le, le propre de bout de talon. Donc ouais. c'est ouais, vraiment important de. Il euh, y a des moments où il faut, faut, faut être posé en fait. faut. Vous jouez pas DH, euh, faut pas être énervé. Vous jouez <rire> pas NBM, euh, je joue DH et NBM, hein, je critique pas, c'est si des gens qui jouent ça. Mais moi qui joue les deux, vraiment, faut, faut être posé. Tant que vous avez pas un gear de ouf, il euh, y a ouais. des moments où vous allez euh, attendre. C'est un des trucs sur lesquels encore beaucoup de chatons se plaignent c'est bah. Y a, ouais, j'attends mon énergie, c'est lent quoi. C'est ça, je crois que sur ouais. 300 secondes de fight, il allez... y a 100 secondes où vous allez rien faire, je crois, un truc comme ça, mmh. selon, selon votre stuff. Et donc c'est beaucoup, hein, c'est 30% du temps où vous allez juste attendre que votre énergie remonte. Mais bah c'est comme ça, c'est le gameplay du feral. Faut... Vous pouvez être, être ner... en pvp c'est plus nerveux parce que généralement vous n'allez pas jouer avec ça. Ouais. Mais le... jouer avec ce talent là, ça implique, euh... ça implique de grandes responsabilités. C'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités <rire> en fait. C'est donc le Ben qui a le pouvoir, c'est ça. Ouais je comprends et effectivement c'est peut-être plus compliqué mais pour moi c'est quand même important même si tu apprends la classe de réussir à faire avec ces mécaniques parce que au final c'est ça qui rend le... la classe aussi haute en DPS mono tu vois ce que... C'est ça ouais, non c'est sûr il hein, y a vraiment plein de max dessus mais quand vous gérez bien euh, bah, vous allez montrer à vos collègues qu'ils avaient tort de se moquer du ferro. en fait. <rire> que le feral c'est pas une blague ouais carrément carrément. donc on va, pour uh, resynthétiser rapidement en mono on a le fait de bah, évidemment toujours un petit peu prendre partie de ce furtif dès le début pour réussir à mettre grillure on maintient les saignements on fait toujours bien gaffe au stack de blue talon quitte à faire aussi gaffe à tendre un petit peu son énergie pour réussir à recaler les trois sorts la suite ça demande un peu d'entraînement ça demande de faire des boss, ça demande de faire du poteau ça demande un peu de temps parce que c'est pas toujours il y a des moments où il voilà, y, aura, y aura des petits miss il y aura des petits finishers qui partiront sans le bout de talon ou alors des un, un petit peu galère, on a la Fureur du Tick qui a mis à mettre en cooldown Berserk, pas peut hésiter à le mettre dès le début, la convoque, d'après toi en tout cas, il y a deux écoles, c'est soit la directe pour le buff de maîtrise apporté par le lien de par la Congrégation sinon on attend un petit peu d'être plus home en énergie et là où du coup on a un second souffle euh, tu parlais de, de tap un peu partout mais ça il y a des trucs sur lesquels tu peux vraiment influencer sur ta convoque ou pas en faire là. Euh, ouais, tu, bah, pour le coup, ouais, carrément, tu vas... Selon si t'es proche de ta cible ou pas, euh, selon la, la, la vie de ton raid, etc... Genre c'est un peu salaud, mais sur Inerva, t'as pas envie de... T'as pas envie de claquer une convoque au moment où il y a les ZAD, parce que bah ça va faire n'importe quoi, ça va envoyer 12 colères sur les ZAD, et donc t'as pas envie. Plus, t'as pas envie d'envoyer ça non plus quand les bouteilles elles venaient être, d être souk, par exemple, parce que bah tu vas ouais. envoyer 12 réjuvénations sur tes mecs qui sont le live, quoi. Donc c vraiment ouais, si t'as envie d'optimiser ton, ton truc, faut faire attention euh, à, aussi à essayer d'avoir plus ou moins tous tes dots qui sont déjà en train de tiquer sur la cible pour pas qu'il la remette, parce qu'il va mettre des griffures et des rossés un peu partout. Ton... Genre ouais. par exemple, en, si t'as trois cibles, tu as envie que tes trois cibles elles aient, euh, je vais le faire là-dessus, ouais. elles aient la griffure pour pas que lui l'applique euh, avec la convoque par exemple. Ouais. Et là comme ça je, là, je convoque et j'espère qu'il fasse pas trop n'importe quoi tu vois Donc là en vrai... Oh, c'est plutôt une bonne convoque. Ça va en vrai. Ouais. Il a mis... enfin, le wikora marche pas toujours très bien, mais il a mis 4 morts sur Féroce. Il ouais. a pas cherché à mettre des, des recs. Bon, il a mis pas mal ouais. de Moonfire. On voit il y en a une là une là, il y a des colères qui sont partis derrière aussi. Ouais. Mais euh, ouais, non, tu. Faut regarder la. Ouais, la, la vie du raid, je pense. Et, et en pure mono, c'est vraiment... vraiment le meilleur. C'est là que c'est le... le mieux. Quoi. Ouais, clairement, clairement. Ouais, donc il y a aussi cette notion de faire gaffe à déjà avoir des dots pour éviter qu'il te remette des dots et pour essayer de maximiser en gros le nombre de morts sur féroce qu'il va mettre. Ça marche. Euh, bah écoute, ça a beaucoup de choses. Euh, du coup, si on passait un petit peu au, au multi, et honnêtement, moi, c'est là où j'ai reçu le plus de plaintes et de retours et de difficultés de la part des joueurs. Ouais, bah en gros, euh, comme je disais au début, euh, en Mythic Plus, bah vous n'êtes pas un mâche-feu, un DH ou un, un Boomy, malheureusement. Enfin, vous pouvez être Boomy en appuyant sur une touche, hein, mais vous ne l'êtes pas. Euh, donc, malheureusement, vous n'allez pas briller, euh, monter à 30k DPS et euh, vous dire euh, que vous avez un, un gros DPS, quoi. Ça n'arrivera pas. Par contre, vous allez sur tous les packs, euh, dès qu'il y a plus de 5 cibles, vous allez facilement monter à 9-10k tout le temps quoi, tout, vraiment mm -hmm. tout le temps, sans difficulté. Euh, pour les talents du coup, alors à l'inverse, euh, vous allez jouer en Predator, ça c'est quasiment... Ouais. Euh, c'est fort. Hein. Je, je, je me rappelle par exemple à, à BFA, à Atelier Mekagon, je sais pas si tu as joué à, à BFA. Mais sur l'atelier tu joues avec ça parce que c'était vraiment beaucoup de mono-cibles, mais sinon il euh, y a très peu de situations où tu joues pas que Predator. Mmh, mmh. Predator, qu'est-ce que ça dit Ça dit que quand tu as une cible euh, qui meurt et que, alors qu'elle a un dot sur elle, eh ben, tu juste ton, ton CD de 30 secondes, à la fureur du tigre, il revient, mmh. tu le récupères. Donc bah ouais. t'as as 80% d'uptime sur le buff, 15% de dégâts en plus. Plus ça se dessus. Ouais. C'est ça, ouais. Plus ça donne 50 d'énergie. C'est euh, très rare que ça, tu joues pas avec ça. Mmh. Euh, ouais et l'autre talent que tu vas tout le temps changer aussi c'est euh, celui-là alors celui-là c'est euh, la révolution du feral hein, vraiment c'est ce qui nous a sauvé la vie c'est arrivé au patch 8.2 je crois c'est tout simplement euh, votre saignement une fois que vous avez ce talent là euh, bah en fait ça va tout simplement appliquer votre plus gros saignement en AoE ouais toutes mes cibles là ouais. ouais, c'est ça fait des dégâts euh, bruts sur l'instant et ça applique il dure moins longtemps par contre forcément Ouais. Euh, mais par contre juste bah ça applique le saignement à toutes les cibles autour de nous en fait donc euh, bah c'est juste trop trop bien genre c'est vraiment la révolution qu'il y a eu euh, en feral le... voilà on se prend plus la tête c'est beau à voir <rire> ouais en à plus voir. quand t'as la cité à euh, boomkin il va vraiment loin ce truc hein. on se rend pas bien ouais, compte ouais, ouais, avec bah, l'animation là, mais... euh, là vous voyez là, là je les touche les cibles hein. ouais ouais c'est euh, ouais, voilà, ça tu vois genre la, la zone elle est large en fait en vrai et, et euh, du coup si tu parlais un petit peu de, de rotation multi typiquement c'est quoi tes rota et ton DPS si t'es sur un pack multi cible ou même juste sur cette... Alors, Alors euh, bah, déjà de... en, en, si vous voulez pas vous prendre la tête en multi, vous allez jouer avec la Feral Frenzy actuellement ouais. ou encore ça aussi, ça aussi vous pouvez jouer avec le man of Clarity euh, les ouais. deux sont plus ou moins viables Blue Talon encore une fois c'est celui qui sera si il le plus haut mais est quand même pas assez dur à gérer en, en, mm -hmm. en multi cible parce que bah là vous allez devoir claquer une griffure généralement pour proc ou des lambeaux et vous n'avez pas envie de claquer des sorts mono-cibles en AoE, c'est un peu plus compliqué à gérer. Mmh, mmh, mmh. Donc en vrai je vous conseille pas de jouer avec ça euh, au début. Euh, moi je joue ouais. rarement avec ça d'ailleurs, euh, sauf vraiment si euh, en semaine tirant Nicole par exemple, parce que ça fait ça, bump, ça, ça euh, up quand même pas mal de dégâts en mono cible Mais du coup vous allez jouer souvent avec ça, moi c'est ce avec quoi je joue, c'est sympa. C'est juste un... si vous avez joué les... plutôt notre arme artefact de l'époque, c'est tout simplement euh, vous allez appliquer un... Je sais pas vous avez appuyé sur la touche et si vous restez en range de la cible, ça va faire un dot et en plus ça vous monte à 5 points de combo. Okay. Donc c'est juste... enfin euh, c'est 5 points de combo gratuit quasiment, ça coûte mm -hmm. moins d'énergie je crois de le faire, 25. Et c'est toutes les 45 secondes que vous pouvez faire ça. Euh. C'est plutôt bien en, euh, sur un prideful, c'est plutôt bien en mono, euh, en Aoe, bah, ça permet de monter à 5 points de combo instantanément. Donc euh, c'est toujours bien. Et sinon la gestion du, de l'Aoe, bah, je dirais plus la gestion du mythic plus de manière générale. Ouais. Euh, ce que vous avez envie d'essayer de faire généralement c'est d'essayer de finir un pack à 5 points de combo, genre vous tapez votre pack et si vous, vous pouvez euh, essayer de garder les 5 points de combo pour direct arriver dans le pack d'après euh, en fufu vous allez mettre vous allez toujours mettre, essayer toujours fufu entre les packs hein, toujours vous allez gagner votre quand même votre petite griffure qui va être euh, qui va être euh, buffé par le, le, le côté euh, fufu le, le fufu, ouais. et là bah, tout simplement juste bah, vous allez euh, claquer votre fureur du tigre ouais. et mettre votre euh, déchirure euh, améliorée sur toutes les cibles et vous allez aussi essayer de maintenir le, le trash, donc le rossé en AoE tout le temps sur, sur les cibles. Et vous allez juste spammer balayage. Dès qu'il y a plus de cibles, vous allez, deux cibles ou plus, vous allez spammer balayage en fait. Donc c'est le gameplay, euh, vous voyez, hein, en AoE c'est vraiment pas compliqué. Hein, vraiment, euh... Dès qu'il y a deux cibles ou plus. Hein. Dès qu'il y a deux cibles ou plus, c'est balayage. Euh, on maintient le rossé tout le temps. Et on envoie des, des, des euh, Primal Vras. Euh. Primal Vras, je crois que vous, vous le spammez à trois cibles et plus. Si il y a moins de trois cibles, vous, mettez, vous préférez mettre des morsures féroces par contre. Parce que en gros, euh, ça réfléchit le, le saignement et ça met des dégâts directs. Mais par contre, la mort sur féroce, s'il y, y a moins de 3 cibles, va faire plus de dégâts directs que les dégâts directs de, du, du, du talent. De ce talent-là. D'accord, du coup, déchirure, tu la mets en mono Tu mets double déchirure en mono y a deux Ah si non, non, en gros, c'est vraiment ça. Oh, je vais te montrer. Si je mets une déchirure sur lui, elle dure 18 ouais. secondes. Ouais. Et par contre, si je mets euh, la déchirure en AOE. Ouais. Et eh bah ben, tu vois, celle-là elle dure 8 secondes et celle-là dure 11 secondes du coup. Ouais. C'est la même déchirure, c'est vraiment la même. C'est juste mm -hmm. là, exactement la même sauf qu'elle est en AO. Ouais, ouais, non mais je suis d'accord avec toi, mais du coup tu l'appliques comment ta déchirure si t'as deux cibles Ah, si, si, euh, bah une fois que t'as ce talent là, euh, tu moi je l'applique toujours avec ça, hein, tout le temps. Oui, d'accord, toujours avec ça, on est d'accord. Avec le, ouais. le, le talent, mm -hmm. c'est juste plus simple. C'est juste là, après, euh, temps, du coup mais... là tu remets des Feroz bites plutôt que. Euh... C'est ça. Ouais après ouais, Par contre, euh, s'il y a une cible, bah, je vais mettre la déchirure qui dure plus longtemps, parce que là, juste avec trois points de combat, ouais. elle dure plus longtemps que celle d'AOE donc forcément, oui. je vais... Ouais. Mais ouais, non, en AOE ce que vous allez faire, c'est ça, et par contre, euh... donc c'est vraiment pas compliqué, le cycle AOE j'ai envie de dire, c'est... Euh... Vous allez refresh tout le temps, euh, Tiger Fury, dès qu'une cible va mourir, <rire> en, ce que vous allez adorer, c'est euh, les boss avec des tout petits ads euh, ça vous allez adorer parce que vous allez réfléchir tout le temps votre fureur du tigre et du coup ah sous ouais, Berserk vous allez mais tout temps mais ouais, ça revient tout seul du coup ouais, bah oui forcément. Ouais. Donc c'est juste un plaisir. Hein. Par exemple euh, le deuxième boss de Nécrotic Wake avec les, les ZAD qu'il invoque là, mm -hmm. bah, vous allez être sous Berserk et tout le temps sous fureur du tigre parce que les ZAD vont, mourir, euh, vont tout le temps mourir. Ouais. C'est pareil euh, le, le premier boss de Necrotic Wake aussi qui invoque des petits ZAD là, bah, vous allez tout le temps essayer de les doter et de spammer la fureur du tigre pour que dès qu'il y en a un qui meurt bah, vous remettez un buff. Plus après il y en a un autre qui va mourir une seconde après, vous allez récupérer la fureur de tigre à nouveau donc vous allez pouvoir la remettre et bah, c'est énergie infinie en fait, donc c'est super ah fort. c'est fort, ah ouais, c'est ultra <rire> fort, ouais, Et après vous avez la convoque, euh, là c'est là que revient la subtilité du feral en AOE, ouais. <rire> c'est qu'en fait malheureusement la convoque, euh, si y a, je, je vais dire, je, je, je connais pas les chiffres exacts, je pense qu'il y a des chiffres qui disent exactement comment vous faire, mais moi généralement quand il y a 4 cibles, je, la mets, je, je reste en chaton pour la convoque, par contre si vous voulez vraiment monter très haut, euh, là, vous allez monter le plus en DPS, malheureusement. Euh, sur des plaques de 5, 6, euh, 8 mobs, comment vous ouais. allez faire vous, On va dire qu'il y a 8 mobs là. Hein. Vous allez arriver là, faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, bon, c'est-à-dire euh, ouais, euh, votre saignement plus ouais. votre saignement avec la fureur du tigre. Ouais. Et là, bon, je vais le refaire pour que les autres restent. Et là, vous allez vous éloigner, cœur du fauve, Sunfire, et là, vous allez convoquer en forme de movie. <rire> c'est ça le Max <rire> Et vraiment, c'est là que vous allez faire le plus de dégâts, parce qu'en <rire> en fait, vous allez juste envoyer un météore. Et météor, ça va être, bah regardez, c'est ma deuxième sorte de dégâts. Juste derrière mon souvenir. Ah, oh, ça balance des météores en forme de boomy. Et, et, en... Ça balance des, des météores et des fois, ça envoie même des pleines lunes en fait. Et là, bah juste oh. vous êtes le roi du pétrole. Euh, quand vous avez une pleine lune sur le mode principal de la de, du pack sous cœur du fauve, bah vous allez juste détruire le pack en fait. Ah oh, mais c'est beau, beau ça, c'est beau, ça c'est le feral qu'on aime. C'est là que vous allez monter plus <rire> en DPS. C'est malheureusement vraiment, c'est vraiment un, un, une blague hein, Mais là où vous allez monter de plus en DPS, c'est en passant en boomy et en plaquant la convoque en fait. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne, parce mais que le météor, c'est super, euh, super fort. Mais Et du coup, malin. en plus, dès que est la convoque va être finie au bout de 4 secondes, bah, vous allez repasser en forme de chat. Si votre feral frenzy up, vous allez monter à 5 points de convo instant, puis remettre des saignements. Donc là, il y aura, je ne vous raconte pas, il y a la Sunfire qui tourne, il y a les météores, il y a vos saignements de chatons. Ah, euh, là, bizarre, ça, hein. ça, ça, ça tique très très fort. Mais ouais. encore une fois, vous n'allez pas dépasser les, les... Allez, si vous êtes le seul à taper sur le pack, vous allez peut-être monter à 30k à un moment, c'est peut-être voir 30k apparaître. Ouais. Euh, mais voilà. Oui, voilà. Après, euh, oui, ça vaut pas un HP, ça vaut pas un Hunt Keeper. Ouais, là où, là où one, vous allez être imbattable euh... en, en Feral et en boomy, c'est euh, la première salle de Blackfall, par exemple, la dernière ouais, salle ouais, de Hall ouais. of Atonement. Euh, Malpès, et l'expiation, hein, pour, pour les nos amis. salle ouais, de pardon, ouais. ouais. ouais, ouais, t'inquiète. Euh, euh... Sur ces salles-là, vous allez vraiment être imbattable parce que vous allez... Vous allez... En gros, euh, sur la salle, je sais pas si vous voyez comment elle est un peu, il euh, y, des... y, un... y a des packs de mobs, euh... je peux pas mettre deux signes, quand je suis pas, en vrai, mais... Si, si je me décide. Enfin, en gros, vous allez courir dans la salle et faire ça, euh, parcourir partout autour et mettre des saigne vos saignements sur toutes les cibles. en fait. Vous allez vraiment faire ça dans toute la salle et là, c'est là que vous allez être content de jouer Feral. Euh... <rire> vu que t'es cap. Ouais, ouais je valide. Euh, énorme. Ok. Donc, au final, tu, tu, c'est vrai que tu parles, vu que t'es un cap, t'as quand même moyen de mettre des, des bons dégâts. En plus, ta légendaire, elle, elle aide quand même pas mal pour le mythique, au final, ouais, fait pour le mythique plus, plus. Ouais, elle peut-être plus que celle. Euh, sur la morsure féroce, sur les procs de déchirure, même si tu en as plus Bah, justement, en gros, celle de la morsure féroce va permettre de. Euh, vu que vous avez une. Déchirure target, qui, qui va Qui va être sur plein de cibles, donc vous avez ouais. 4% de chance, plus 4%, plus ouais, 4%. S'il ouais. si y a 3 autres adds, vous montez vite à 25% de chance ouais. de le truc. Et vous allez du coup pouvoir spammer des morsures féroces sur cette cible-là si c'est le que, coup que vous devez tuer, quoi. Oui, ce, ce qui permet d'avoir de, de la priorité. Tu, tu recommanderais, toi, laquelle, toi, en, entre les deux, en Mythic Plus euh, bah ça dépend de votre groupe aussi, je pense. En vrai, ça dépend pas mal de votre groupe, comment il est orienté. Euh, si vous jouez par exemple avec un match feu vous n'avez pas forcément besoin de priority target parce qu'il va pouvoir détruire une target euh, lui aussi. Mais par mmh. contre, si vous avez genre un SP et un DH qui n'ont pas forcément beaucoup de priority target, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup cleave, bah là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir un... ce légendaire de la morsure féroce pour avoir vraiment une priority target. Euh... Ouais. Bah, que ah. ouais, vous soyez vous qui détruisiez la cible qu'il faut détruire. Mmh, mmh. L'ennemi le, le, dangereux. Carrément. Et sinon je vois que tu as plein de, de Wikora, de, de trucs au milieu de ton ouais. écran pour t'aider un petit peu. Euh, ouais. bon, Ce qui me semble moins assez indispensable, surtout avec des talents comme Blue Talent, on va pas se mentir. Euh, tu les as pris où ils viennent, ils viennent d'où euh, Alors, euh, celui-là, là, le... tous, les, tous les sorts ici, plus ça, à la base, euh, ça vient de Guiltias. Euh, C'est un, un, un, un Feral théorie Crafter assez connu sur le Discord des druides. Des Ouais. Euh, je pense que vous pouvez le trouver sur Wagyo, c'est Ikora. Je, bon, après ils sont ils sont refaits à massos, hein. j'ai passé des trucs comme ça m'arrangeait, etc. pour que ça corresponde à mon interface. Mm -hmm. Mais dans l'idée, si vous prenez son pack, vous aurez un truc qui ressemble plus ou moins à ça, euh, sans les points de combo, parce que ça c'est le vie. Ouais. Et euh, mais vous aurez un truc qui ressemble plus ou moins à ça euh, dans cette dans, dans, dans cette configuration là. Et ce qui est vraiment important, parce que, encore, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez, je ne sais pas si vous voyez si ça se voit sur ton écran. Si si. Mais euh, l'avantage que tu as c'est que en gros tu as euh, un, petit, un, petit truc, un petit carré jaune là, je sais pas si tu vois sur ma ouais. déchirure, si, ouais, qui ouais. indique qu'elle a été posée avec euh, la fureur oh, du tigre. C'est hyper malin. Et euh, tu quand je joue euh, ah ouais. au blue talon... Ah je savais pas Eh ouais, du coup tu as un petit carré rouge. C'est pas ça, ça que, que j'ai Le petit carré vu. rouge ouais. que t'as vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Qui montre qu'elle est, est posée avec le blue talon. Ah, alors par contre, ça c'est... Parce que s'il n'est pas à jour, moi j'aime pas mettre mes, mes wickers à jour parce que j'ai peur que ça les fasse tout casser. Et je suis vraiment attaché à mes trucs, donc j'aime pas mais ça en gros pour le la, la, la, des, ça met pour la griffure, parce qu'à l'époque euh, ça ça augmentait euh, les dégâts de tes deux prochains sorts. Donc mmh, ça augmentait ouais. aussi la griffure le butalon, maintenant ça sait plus le cas. Mais ça m'affiche encore comme quoi elle est améliorée, mais ça n'est pas améliorée. Ah d'accord, je croyais que c'était celle améliorée par le furtif du coup qui était comme non, ça. Non bah, mais je disons, ouais. par le furtif normalement si je me trompe pas. Euh, ah merde je l'ai plus, mais normalement c'est un petit violet en bas à gauche. Ouais voilà. ah, d'accord. Mais là j'ai minutes de CD donc je vais pas le faire, mais.. Bon ça après c'est du min max euh, pour avoir de l'info mais c'est vrai que ça, ça peut aider hein, clairement, ça ouais. peut être important. Et, et du coup, pour... donc là toi t'as ton 8 là dessus qui te permet de traquer tes saignements sur la cible. C'est ça ouais, tes stacks, ouais. Fureur, tout... mes stacks, ta fureur, saignements, euh, si je suis en Brutal Slash, j'ai ça qui passe au dessus euh, du talent, et du coup je ouais. vois mes stacks de Brutal Slash. C aussi ça aussi c'est cool, ouais. ouais. Euh, puis après ouais. voilà c'est vraiment, mes, mes saignements c'est ce qui est le plus important. Euh, mes, CD, mes deux CD offensifs plus ma convoque qui sont là, euh, mon CD défensif, mon kick, et ça c'est euh, celui-là, c'est le heal instant quand il proc. Ah oui, d'accord, oui, oui, euh, oui. Voilà. celui ah, avec les points de ouais. combo. Ça c'est es ouais. heal instant ou route instant. Euh... Mmh. Ou route instant, ouais, et euh, ça marche. Nickel, nickel. Et en ouais. termes, pour, euh, pour finir un petit peu, de de macros déjà, Juste ça, macro, est-ce que tu as des macros spécifiques que Alors, tu euh, justement, j'avais rien, que tu... quand tu demandais les macros, il faut savoir que j'ai des macros, j'en ai aucune, je crois. Euh... Ah ouais, même pas pour euh, aligner euh, ton burst euh, avec Berserk Non, bercer, parce qu'en soi, j'ai pas forcément envie d'aligner euh, pile au même moment ma... mon Berserk et, mon... et ma Fureur du Tigre. Euh... Avant, j'avais ouais il y a longtemps, j'avais des macros comme ça où euh, j'avais euh, tout sur un truc, mais j'aimais pas parce que je pouvais pas bien traquer. Donc ouais. non j'ai vraiment j'ai... Bah, vous voyez le seul macro que j'ai c'est à l'époque où j'étais euh, encore côté Horde et que je jouais Troll J'avais ouais. le Racial Berserk en même temps que mon Berserk, c'était le même CD Et euh, là vous voyez j'ai une, une macro qui me permet de heal euh, ma cible euh, <rire> sans que la target euh, avec, euh, avec ça Sinon moi ouais, j'ai vraiment de macro Si vous faites du PVP par contre vous aurez beaucoup de macros à avoir ça c'est sûr parce que mm -hmm. on a beaucoup beaucoup de contrôle euh, C'est important ouais. de les mettre sur les bonnes cibles mais sinon on en PVE non j'ai... Après peut-être que des gens en ont mais moi je suis désolé je, je, je, je n'en ai pas des, des macros J ai, j ai pas de macro. Ouais ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Euh... J'ai beaucoup de binds par contre. C est, c est ouais bah du coup forcément hein, parce que du coup tu les as pas. Et puis druide, je vais dire feral, mais même druid ça. globalement c'est une classe qui a quand même ouais. énormément de binds. Ouais. Surtout quand tu veux mettre les apaisés euh, le truc euh, du. qui est en dehors ouais, bah, le cyclone, le route, le, root, ouais, le fin, soin, dispel malédiction. C'est ça, j'ai beaucoup tout est bonne quoi, j'aime bien tout avoir de ban, même ce qu'ils sont pas talentés même mis en talent quoi, c'est prêt, euh... c'est prêt à être joué quoi, si c'est prêt à l'emploi. Et du coup, justement, en parlant de ça, en parlant d'utilitaires et de trucs euh, qui sont pas liés à tes dégâts, c'est quoi les trucs que tu considères qui sont importants de savoir de faire et de d'utiliser en tout cas de tout, tout le kit en termes d'utilitaire euh, Alors, déjà en, en dehors de nos dégâts, je trouve que. Ça c'est mon... personnel, hein. je sais pas si d'autres gens euh, pensent comme moi, mais je pense et en vrai j'en suis quasiment persuadé que le feral, si vous enlevez les classes type euh, rogue, hunt et euh, mage et à la limite DH et Walk, si vous enlevez les immunes en gros, je pense vraiment qu'on est le, le DPS le plus tanky du jeu, euh, j'en suis convaincu. C'est mon point de vue, je veux... honnêtement euh, je, je peux demander à mon heal euh, qui est juste derrière moi en même plus sur les Prideful, je pense que je suis la personne qu'on a besoin, le moins besoin de heal juste de base feral est très, très très très tanky et c'est vraiment un, une de ses forces je trouve c'est le, le notre côté très très très tanky donc qu'est-ce qu'on a pour être tanky déjà on a la polyvalence qui est une bonne stat pour nous vous voyez, de base mm -hmm. je, je, je force pas la polyvalence si je suis à 6% de dégâts de dégâts mm. réduits donc c'est pas toujours ça de prix on a la forme d'ours donc déjà on est druide donc on a plein de formes faut en profiter euh, la forme d'ours qui mine de rien va vous sauver plusieurs fois bah vous permettre de taunt, par exemple euh, sur euh, donc on a un taunt en utilité. Euh, moi ça, ça m'arrive sur les les ZAD de Necrotic avec ceux qui mettent le de rail sur le tank. Je sais pas si tu vois de quels ads je parle là, les gros. Euh, ouais, ils, mettent, ouais. ils mettent un des sur votre tank, il va mettre mmh. une fois des boeufs deux fois, votre tank va prendre trop cher et le troisième, ouais. bah s'il le prend à haut, haut niveau de pied il va juste mourir en fait. Mmh. Et bah vous tout simplement, avant qu'il mette le troisième, vous allez forme d'ours, taunt, vous avez 40 points de vie en forme d'ours. Bah vous allez regarder le truc, il va vous mettre le truc, vous allez prendre midlife, et puis votre tank va être sauvé, et votre groupe va être sauvé, et bien joué à vous. vous <rire> juste, euh, et merci pour le tour. Donc, euh, ouais, le... donc sous ours on a 48% de points de vie, euh, comme on dit tout à l'heure, si on regarde les, euh, les conduits, euh, pour peu que vous prenez ce conduit, non c'est pas là, c'est ici. Que vous prenez ça, bah vous montez encore plus haut en points de vie, donc déjà rien qu'avec ça, bah vous avez 64 points de vie, hein. euh, je pense ah. que votre tank si c'est un moine vous avez plus de points de vie du coup. a <rire> ouais. Ensuite, vous avez deux CD Def, donc vous avez l'instinct de survie, 3 minutes, donc c'est un peu long, par contre c'est 50% de dégâts. Donc va tuer un. Là, il faudrait mettre. Déjà, rien mettre 90k pour me tuer si vous voulez me one-shot. Et aussi, vous avez la bar ça c'est un truc qu'on a de nouveau depuis Shadowland, donc c'est toutes les minutes, donc c'est beaucoup plus souvent. Par contre, c'est seulement 20%, mais en vrai, bah c'est vraiment bien. Et surtout, la une minute c'est fort Et ce qui est ouf, c'est que c'est utilisable quand vous êtes contrôle la bar skin. Donc en PvP vous prenez un stun ou quoi Et bien juste euh, vous pouvez euh, utiliser la bar skin et c'est superbe. Carrément. Ouais ouais, je trouve ça excellent aussi. Moi ça me décolle de préférer. Sur une minute, 20% de réduction. Ça, plus après comme vraiment. tu dis t'as tes procs instant etc. Donc déjà ouais. t'as as ce côté là du coup de survie. De je peux mettre en ours, je peux taunt pour mon groupe s'il y a besoin. Ouais. T'as le rugissement sauvage aussi du coup. Ouais bah du coup on a le ouais, on a le roir, Donc euh... ouais. Bah, ouais juste le roar ça, ça buffe tout le monde autour de vous et on ouais. va euh... 60%. 60%, vite. 60 ouais. Donc euh, bah c'est pas c'est pas dégueu. Euh, en M un truc qui est vraiment fort aussi mine de rien c'est que mon, mon truc gratuit <coughs> pardon Mon truc gratuit bon on, là j'ai mon pendant 10 secondes je peux heal quelqu'un donc sur un Pride ouais. pareil pareil juste en faisant mon DPS Je prends un GCD sur quelqu'un je le cible je le heal Il prend 9k de heal bah c'est ouf en vrai ça fait vraiment la différence sur un, Ouais bien sûr Notant qu'ils ouais. sont dans la ils sont ils sont un peu dans le, dans le mal dans la panade en raid tu, tu cliques sur lui tu lui mets un heal ça coûte rien ça coûte un GCD Ouais. Donc euh, on a beaucoup de... on a, on a ce là de base. Euh, on oui, euh, d'ailleurs mais... euh, à faire un petit mousse Over en hein, sur ce sort, ouais. ça, ça fait gagner Moi, moi je le fais pas, temps. mais euh, c'est vrai que je devrais le faire, je gagnerai du temps, je pense. Mm -hmm. euh, après, le, le problème qu'on a en Feral, c'est comme j'ai dit, les Affinités, bah, c'est un peu de l'eau. Euh, ouais. Même ça pourrait être intéressant de jouer ça, on va tout le temps jouer ça quasiment. Euh, les 3 mm -hmm. mètres de range sont bien, donc du coup ça va nous donner accès au Typhon. Euh, Typhon qu'on n'a pas de base en feral, ouais, Typhon qui bump une cible. Ouais. Donc euh, qu on, qu on, contre le sanguin, qu'on sait très bien par exemple, sur le sanguin. Carrément, ouais. Ça stop-cast aussi, mine de rien, souvent pas mal de bops, donc... Euh, si, on n'a pas de tonne de masse, mais bon, on peut toujours essayer de faire un petit bump euh, pour gratter un kick. On a un kick de 15 secondes, donc comme tous les cacs. Euh, on a une déli en délivrance de la corruption qui enlève euh, malédiction et poison. Donc, euh, bah, poison c'est quand même pas mal efficace sur cette extension, il y a beaucoup de poison. Oui, carrément. Et les curses ouais. aussi, ouais. pour le coup, il y en a pas mal. Ouais. Euh, on a l'apaisement, alors ça c'est superbe Il y a beaucoup de mobs qui en rage. La fixe en rage ça marche, on peut 10 en rage les, la fixe en rage. Mm -hmm, mm -hmm. Donc euh, voilà. On a un stun euh, qui demande des points de combo. Donc euh, c'est un stun de. C'est un très très gros stun. Hein. Si je stun, euh... je sais pas si ça marche Il est immune. mais c'est un stun ouais, de 5 mine, secondes, je crois, ouais, sous, ouais. Euh, sous 5 points de combo. Il me semble c'est 5, 5, ouais, 5 ouais. secondes. Donc c'est ouais, vraiment ouais. Un, un lourd stun. Hein. Là, le... mm -hmm. il, il fait pas le Mariole après. Euh, et puis après bah, vous avez la ligne cœur du fauve aussi, là, euh, non, euh, la ligne cœur du fauve qui euh, va vous permettre de, selon la que vous avez, de plus heal, plus dps ou quoi. Ouais. Et si vraiment sur cette ligne là vous avez besoin de prendre autre chose, bah, vous avez toujours aussi un stun, un route de masse en plus, ouais. donc euh, c'est pas, pas horrible. Et euh, enfin je pense que je peux terminer en utilité, euh, vous allez voir, si vous regardez un peu les logs euh, sur, euh, sur Keltas, là, Sun, King, Sun King Salvation en raid, vous allez voir que les ferals sont, c'est là l'endroit où on est le plus bas en dps. C'est parce que tous les ferals vont jouer en affinité heal, cœur du ah ouais, fauve avec le cœur du fauve pour aider, hein, bien sûr, et vont euh, passer un max de temps à essayer de heal tasse en même temps que leur euh, vos, vos gentils healers. Mm -hmm. Bah c'est quand même un côté qui est sympa aussi sur la classe, c'est qu'elle peut le faire, tu vois ce que C'est ça, c'est ça. Ah. Et, euh, et voilà. Et ça, ça donne accès à, euh, vortex du qui est plutôt intéressant aussi mais malheureusement on n'a pas de base en plus, on n'a pas envie de jouer avec. Oui, parce que du coup tu prends l'affinité la qui euh, la Yes, ça marche, ouais. nickel. Bah écoute, euh, écoute beaucoup beaucoup d'infos. Donc bah, bah, bah, merci tout euh, tout merci tout énormément à toi, mec. Est-ce qu'il y a un truc que tu verrais à rajouter ou tu penses qu'on a quand même bien fait le tour et qu'il y a déjà pas mal de choses Ah non, je pense qu'il y, qu y a beaucoup de trucs en vrai. Euh... Bah ouais, si n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, parce que c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de trucs à savoir, et j'ai sûrement peut-être zappé des trucs, mais euh, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour faire le tour. Ouais, je, et je pour rappel que... d'ailleurs, il, il a une chaîne Twitch, et il fait des lives, donc si tu as des trucs qui te viennent, n'hésite vraiment pas à aller checker sa chaîne, et de lui demander directement en live, c'est probablement aussi la meilleure façon euh, de pouvoir interagir et de voir hein, directement... Euh... Avec lui, ouais, si ouais. as davantage de questions, comme tu l'as vu, il s'y connaît énormément, il le joue depuis un moment. Euh, il t'a parlé également de Mestin, etc. Donc c'est quelqu'un qui, qui fait aussi des gros logs et qui regarde aussi... Enfin, euh, ça se voit que euh, tu, tu regardes un petit peu ce qui se fait, que tu es renseigné de ce qui se passe autour au niveau du truc des drogues, des compagnies. Euh, c'est ça. Ce qui mine de rien, c'est pas une classe où je trouve en tout cas qu'il est forcément très intuitif de base de savoir tous les trucs de MinMax. Euh, T'en as cité pas mal dans cette vidéo, mais tu vois, il y en a plein. Il y a plein de trucs ouais. de, de micro-opties sur le feral qui font la différence, quoi. comme euh, t'éloigner et faire une convoque au milieu, <rire> en boumnie, <rire> tu vois, <rire> bon, Merci énormément à toi en tout cas, Harry, pour la toi, vidéo. Pas de souci, pas de souci, ça me fait plaisir. Bon, en tout cas, toi qui regardes la vidéo, j'espère que t'as apprécié, que t'as passé un bon moment. N'hésite pas non plus à poser quand même des questions, dire ce que t'en as pensé en commentaire, à t'abonner, mettre un petit pouce bleu. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite.